Bonsoir merci. tout le monde, merci d'être venu et d'avoir rempli cette salle. Nous sommes au moins 300, parce que comme je vois un certain nombre de gens debout et un nombre certain, euh, bah, je ne sais pas compter, mais ça fait au moins 300. Ouais. Ouais. Ouais. Au départ, av avant que nous entrions dans le vif du sujet, je voudrais émettre un vœu et vous faire une demande. S'il vous plaît, gardez le masque que vous avez, ce qu'on vous a distribué ou pas. Ça serait quand même dommage que certains attrapent le Covid pour avoir participé à une réunion, à un meeting de la France Insoumise. Voilà, c'est bien. Alors, euh, oh, comment la soirée va s'organiser Nous devons libérer le bâtiment à 21 h le Conseil général des Alpes-Maritimes, qui n'est pas particulièrement sympathisant de la France insoumise, nous a prêté cette salle. C'est quand même une preuve de respect de la démocratie. Euh, donc ils nous ont demandé de libérer le bâtiment à 21h, ce qui veut dire qu'un petit peu avant, on clôturera la réunion et je vous demanderai de sortir assez rapidement quitte à poursuivre les discussions sur le trottoir dans la rue. Euh... Bon. Bien. Euh, alors, ensuite, nos trois députés que je vais présenter après prendront la parole et ce seront les seuls à s'exprimer, parce qu'en deux heures, c'est un peu juste de, de donner la parole à un tas de personnes. Par contre, par contre. Nous avons prévu que vous puissiez poser des questions en les écrivant sur des bouts de papier. Vous levez la main et il doit y avoir normalement deux personnes ou quatre qui, qui ont des papiers vides, enfin blancs, et qui euh, viendront vous en donner un. Vous, le rempl vous remplirez avec votre question et vous lui rendrez. Et ces personnes me les apporteront pour que je puisse ensuite les transmettre aux députés. Ceux-ci répondront... Aux questions hein, euh, en fonction du thème je ne sais pas vous dire lequel ce sera c'est eux qui en décideront bon avant que je voudrais aussi euh, insister enfin signaler que ce meeting a été organisé a été lancé par le groupe d'action de la france insoumise nice centre musicien aidé à d'une part du groupe de coordination de, qui rassemble les, anciens groupes, les tous les groupes d'action des Alpes-Maritimes et tout particulièrement par les groupes d'action de Nice. Je voudrais faire une mention spéciale pour Roselyne Grac qui est ici, qui, qui a déployé une énergie considérable pour arriver à coordonner toute cette organisation. Merci Roselyne. Alors, puisque j'ai commencé à présenter les personnes qui sont à la tribune, je vais continuer avant d'arriver aux députés. Donc, Paul Chapon, animateur du Réseau jeune de Nice. Anne-Laure Chintron, coordinatrice... Du groupe d'action Nice Garibaldi. Laurie, Laurie Boichy, secrétaire général du syndicat CGT du commerce à l'aéroport de Nice, qui travaille dans la sûreté de l'aéroport. On ne présente pas Geneviève Leguet, qui. Je crois que sa présence conforte les comment dire voilà, les. Conforte les, les critiques que nous pouvons faire sur le maintien de l'ordre à la fois dans ce département mais aussi au niveau national. Mais je pense que Hugo y reviendra tout à l'heure. Ensuite, euh, Hélène Lecacheux, coordinatrice nationale du parti de gauche. Nous avons une représentante éminente du parti de gauche puisque c'est sa coordinatrice nationale. Voilà, j'ai déjà présenté Roselyne, donc je n'y reviens pas. Ensuite au niveau des députés. Alors, bon, je vais par galanterie, je vais commencer par Bénédicte Taurine députée de l'Ariège. Et membre de la délégation aux droits des femmes, d'une part, et à la commission aux affaires économiques de l'Assemblée nationale. Et ce soir, elle va plutôt nous parler d'égalité hommes-femmes. Ensuite, à sa droite, Hugo bernard -Silis, député du Nord, qui qui s'occupe des questions de justice et de sécurité au sein du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée. Et dernier des trois intervenants, Eric Coquerel, dé... député de la Seine-Saint-Denis, qui lui va nous parler plutôt de choses financières, la répartition des richesses, et qui, a qui vient d'ailleurs de publier un livre qui est intitulé « Lâchez-nous avec la dette » et qu'il dédicacera volontiers après le meeting, mais ou, ou, il a peut-être déjà commencé, je ne sais pas, alors qu'il dédicacera après le meeting. Voilà. Bon, donc, pour euh, commencer, je passe la parole à Bénédicte Taurine. Je, je crois que je t'ai démarré le micro, mais vérifie. Le chronomètre, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Donc, euh, moi, je suis là ce soir ben, pour parler euh, d'égalité euh, femmes hommes. Je vais peut-être enlever le masque, parce que sinon, je vais m'étouffer. Pardon. Donc, <rire> le constat que l'on peut faire euh, sur cette fin de mandat d'Emmanuel Macron concernant le sujet euh, égalité femmes hommes, c'est qu'en gros, on a perdu 5 euh, ans. Et pourtant, il euh, y avait beaucoup de, de choses à faire. Euh, par exemple, tout d'abord, dans le domaine du travail, parce que si on regarde pour un poste équivalent entre un homme et une femme, et bien en fait les, les femmes elles gagnent en moyenne moins de 9%, en fait, de moins que les hommes. Donc cette différence de revenus, elle peut atteindre 27% sur l'ensemble d'une carrière, tout poste confondu, et bien évidemment que ça va avoir ensuite un impact euh, sur la retraite et qui peut être jusqu'à euh, 40% inférieur à celle d'un homme. Donc cette situation est inacceptable et donc ce qu'on propose déjà, c'est de mettre en place une commission chargée de veiller à une rémunération égale pour un poste similaire et donc il y aurait les moyens de poursuivre les entreprises qui ne se plieraient pas à mettre en œuvre l'égalité femmes-hommes. Donc pour ce faire, eh bien, évidemment qu'il faut un recrutement massif d'inspecteurs et d'inspectrices pour effectuer les contrôles sur le sujet et protéger euh, les salariés. Si on s'intéresse maintenant aux familles, euh, tout à l'heure on parlait avec une collègue, des familles monoparentales et donc à 85% ce sont des femmes, euh, Une, non quatre familles sur 10 vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et ce gouvernement euh, il n'a rien euh, proposé pour venir en aide à ces familles monoparentales, et surtout pas de mettre fin au travail partiel subi qui touche 80% des femmes. Dans le domaine culturel, le constat n'est ben, pas mieux, hein, puisque 20% de réalisatrices de films sortent le main, elles sont 12% dans la production audiovisuelle, et seuls 33% des établissements culturels et 16% des centres chorégraphiques nationaux sont dirigés par des femmes. En revanche, il ne faut pas se leurrer, 69% des subventions de l'État aux œuvres théâtrales vont à des hommes. Donc, ce que nous devons faire, c'est favoriser la nomination des, postes à ces, des femmes à ces postes pour atteindre la parité. Parce que ce n'est pas possible que dans ces domaines, les femmes elles restent sous-représentées. Euh, donc, en fait, il y a une bataille fondamentale qui est à mener dans la représentation, notamment donc sur les productions culturelles. Et ce qu'il faut aussi mettre en avant, ce sont les modèles féminins qui sont à valoriser pour positiver l'image que les femmes peuvent avoir d'elles-mêmes. Parce que sinon, on sera toujours dans les mêmes inégalités et dans, les, dans tous les domaines, en fait. Euh, souvent, on a une moindre appréciation de nous-mêmes. Et je sais de quoi je parle, et surtout en politique. Donc, euh, ce qu'il faudrait, c'est euh, que, dans la société, soit véhiculée une meilleure euh, image, et y compris à l'école, pour, euh, pour les femmes, et dire qu'on est capable, en fait, autant que les hommes. Il n'y a pas de raison. Donc, euh, en France, on en a parlé, Donc, le retard de rémunération est très important, notamment dans les métiers euh, féminisés. Et c'est le cas pour euh, les métiers du soin, qui sont euh, un bon exemple. Hein, pour les personnes qui sont dévouées, qui s'occupent des plus fragiles, que ce soit les enfants ou les personnes âgées, et qui ont des rémunérations parfois indignes, comme a pu le montrer François Ruffin dans son film Debout les femmes. Donc, euh, ces métiers ne sont pas valorisés, et on a parfois l'impression que ce sont les précaires qui s'occupent des précaires, alors que notre société devrait se donner les moyens de valoriser ces métiers du lien, et c'est ce que l'on propose. Donc euh, le gouvernement, il se vante d'avoir augmenté les salaires des soignants. Ils les ont euh, applaudis pardon, et après ils les ont matraqués quand même. Donc le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers en France, lui précise que même après le Ségur de la santé, qui a en plus oublié des personnels, et la revalorisation des grilles des salaires, les infirmiers, ils sont actuellement en poste, seront toujours payés globalement à moins de 10% en dessous du salaire au moyen européen, ce qui est en gros un scandale. Si on regarde au niveau de l'enseignement, puisqu'en fait moi j'étais prof de SVT, selon les chiffres de l'OCDE en 2019, les professeurs en début de carrière, ils occupent la 20e place en Europe. Et en termes de rémunération, et la 21e place, après 15 ans d'expérience, donc au bout de 15 ans de service, on a encore régressé par rapport au niveau européen. Et c'est là encore emblématique d'une profession très féminisée. On dirait que plus ça se féminise, moins il s'est payé. Ce que nous devons rapidement remettre en œuvre, ce sont euh, des acides euh, nationales pour euh, revaloriser ces métiers féminisés qui sont essentiels pour notre société. Euh, on aurait pensé par exemple, que la proposition de loi sur l'accélération de l'égalité professionnelle, qui a été portée à la délégation du droit des femmes par Mme Rixin, députée En Marche, qui a été adoptée en mai 2021 par l'Assemblée, et qui propose de réformer l'index égalité professionnelle qui avait été mis en place en 2018 par Madame Pénicaud. Et c'était censé être la mesure phare du quinquennat d'Emmanuel Macron en faveur de l'égalité. Bon, cet index, il a été euh, épinglé par le think tank Terranova, qui n'est pas le plus à gauche, mais quand même, et qui a mis à lumière la déficience d'à peu près tous les paramètres constituant la note globale que les entreprises, elles, s'attribuent. Parce que c'est quand même euh, aberrant euh, que ce soit les entreprises qui s'autonotent pour dire ce qu'elles mettent en plus pour euh, favoriser l'égalité. Donc, Terra Nova, il rappelle que les comités d'entreprise, ils devraient être destinataires des données qui permettent ces évaluations afin de vérifier leur exactitude. Bon, en fait, ce n'est pas le cas. Euh, ils ont supprimé, enfin, oui, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne sert à rien. Et euh, si on passe les cinq paramètres en revue, on a, par exemple, deux indicateurs. Un qui concerne les augmentations annuelles et l'autre, l'augmentation au moment du retour de congé maternité. En fait... Euh, ils ne prennent pas en compte le montant de la revalorisation. Alors Pour faire simple, une entreprise elle pourrait, par exemple, augmenter de 1 euro les salariés femmes et bénéficier, pour ces deux indicateurs, de la note maximale. Donc il suffit d'augmenter les femmes de 1 euro et c'est bon, on a tout gagné. Donc cet index, il résout à rien euh, les inégalités. Donc en fait, c'est juste, comme tout le, le quinquennat d'Emmanuel Macron et de Marlène Schiappa, une mesure de communication. Donc, il faut rappeler... <rire> il faut aussi se rappeler que l'obligation d'augmenter les femmes un retour de congé maternité, ça existe déjà dans la loi depuis 2006, donc on peut se demander si c'est pertinent de le mettre sur un index, puisque c'est obligatoire. Donc, en fait, ce que je disais, ça ne sert à rien. Donc, si on s'arrête aussi par rapport à la problématique sur laquelle il y a eu une forte communication, c'est celle des violences faites aux femmes. Donc il faut rappeler qu'en 2020, il y a eu 400 000 interventions de police ou de gendarmerie par rapport à des violences intrafamiliales, ce qui correspond à peu près à 45 interventions par heure. Donc euh, c'est un sujet qui aurait dû être pris à bras le corps par le gouvernement. Alors alors que la loi de décembre 2019, elle mettait en place les bracelets anti-rapprochement, sur lesquels il y a eu beaucoup de communication. Euh, au lendemain du, du meurtre de Chainez, en mai 2021, so, seulement 61 bracelets avaient été posés. Par comparaison, en Espagne, c'est 1 350 femmes qui sont protégées par ce type de dispositif. Parmi ces femmes, aucune, enfin, elles sont toujours en vie, donc ça montre bien euh, l'efficacité. Et donc en France, on aurait déployer ce système de, de, de bracelets et pas se gargaziriser d'une réussite avec 60 bracelets mis en place et d'ailleurs l'ex-procureur de Douai Luc Frémion qui est un fer de lance dans la lutte contre les violences conjugales il indiquait lui à juste titre que 61 bracelets posés face à 220 000 femmes répertoriées comme faisant l'objet de violences, c'est dérisoire et on en est resté là avec Marlène Schiappa, Emmanuel Macron, on en est resté simplement à une opération de communication et un décompte macabre. Donc il faut aussi savoir que 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Concernant les viols, euh, c'est 73% des, des plaintes. Et dans Mediapart, il y a un article récemment qui montre comment les policiers traitent les femmes victimes euh, quand ils les reçoivent. Oui, on est des menteuses. On fait exprès aussi. Oui. Donc le Fremont a drastiquement fait chuter le taux de récidive dans sa juridiction en préconisant une enquête, une garde à vue systématique pour chaque plainte, après euh, afin de pouvoir prévenir les féminicides. Or, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, comment demander cette systématisation à des procureurs qui reçoivent chacun plus de procédures qu'ailleurs en Europe. Et par extension, forcément, qui les classent sans suite aussi beaucoup plus souvent. Les deux tiers de l'ensemble des affaires dont ils ont saisi sont classés. Donc, Hugo on parlera certainement tout à l'heure, mais il y a des améliorations très nettes à faire en termes de justice. Et là encore, l'Espagne demeure le champion de l'Europe pour sa législation et sans prise en charge des femmes. Le pays a institué depuis 2004 des tribunaux spécialisés, on avait demandé ça aussi, ça nous a été, on nous a dit que c'était inutile. Par contre, là-bas, le jugement des coupables de violence conjugales et une réponse pénale intervenant au maximum 15 jours après une plainte. Donc en France, nous sommes toujours dans l'expérimentation des tribunaux spécialisés, tandis qu'un rapport du Sénat de juillet 2020 pointe les défaillances à tous les niveaux de la chaîne pénale et le manque de communication entre le parquet et les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, le meurtre de Chinese a révélé une fois de plus une absence de communication entre la police et l'administration pénitentiaire. Je ne pas euh, épiloguer euh, plus longtemps là-dessus, mais euh, c'est un sujet euh, extrêmement euh, douloureux. Donc, parmi euh, les mille places récemment euh, créées, un hébergement euh, d'urgence pour les femmes... Euh, victimes de violences, et alors que leur nombre demeure bien insuffisant, aucune n'a été attribuée aux associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc après, Marianne Chapa, elle peut venir faire de grands discours, mais en attendant, les actes ne suivent pas. Le montant attribué par place est d'ailleurs si faible qu'il ne peut inclure un suivi social ou psychologique, en plus de l'hébergement. Et toutes ces nouvelles places se trouvent dans des établissements mixtes, alors que l'attribution de places... Non-mix est une demande récurrente pour que les femmes se rétablissent mieux et puissent surmonter leur traumatisme. Et c'est ce que l'on propose à travers le milliard qui permettrait de remédier aux vulnérabilités et qui sont prioritairement axées sur l'hébergement des femmes victimes de violences et de leur accompagnement. J'ai aussi, euh, en février 2020, été co-rapporteur d'un rapport, rapport d'information sur les menstruations. Sujet encore tabou. Et là encore, des progrès sont attendus, notamment euh, en termes de transparence sur les composants des protections féminines. Euh, nous avons aussi préconisé le déploiement de, de distributeurs de protections mensuelles dans des lieux identifiés comme les gares ou les hôpitaux. Euh, faciliter aussi l'accès euh, aux femmes SDF qui n'ont pas accès aux toilettes. Enfin, voilà, on passe à côté de tous ces sujets et on passe à côté des personnes les plus précaires. Le rapport visait aussi à la multiplication des lieux de distribution, des protections dans les collèges et les lycées. Parce il y a énormément de jeunes femmes, qui sont, jeunes filles, qui sont déscolarisées parce qu'elles n'ont pas de quoi se payer des protections féminines. Voilà, Il faut euh, qu'on vienne d'agir pour améliorer impérativement l'état des toilettes euh, en milieu scolaire. Euh, S'assurer donc que les jeunes filles disposent des produits nécessaires euh, pour changer leur protection menstruelle dans de bonnes conditions. Donc il faut radicalement changer le, le regard de la société et avoir en mémoire euh, que les toilettes sont fréquemment euh, fréquentées pour moitié par les femmes qui doivent faire face aux problématiques des menstruations. Enfin, euh, je suis presque au bout de mon temps, là, je vais dépasser. Le rapport il pointe aussi euh, les lacunes au sujet de l'endométriose et plaider pour une sensibilisation de l'ensemble des personnels soignants ainsi que des budgets revus à la hausse pour la recherche sur cette pathologie qui touche une femme sur dix. Aujourd'hui, avec la proposition de résolution qui a été portée par le groupe La France Insoumise et surtout par Clémentine Autain, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, s'est euh, prononcée donc pour l'inscription de l'endométriose comme maladie de longue durée. Bon, le chemin n'est pas terminé, c'est un début et ça a été porté par notre groupe donc ce ne sera décidément pas Emmanuel Macron qui aura porté l'égalité euh, femmes hommes pendant 5 ans, ce n'est pas grâce à lui que l'IVG euh, sera porté à 14 semaines par exemple donc c'est notre groupe qui porte largement cette question aux côtés des associations j'ai pas non plus le temps de développer la question des femmes afghanes sur lequel nous travaillons beaucoup pour essayer de les aider par rapport à la situation dans laquelle elles se trouvent euh, si on veut que l'égalité femmes-hommes soit euh, prise réellement au sérieux et plus un outil euh, de communication de Marlène Schiappa et d'autres il faut que le programme de l'avenir en commun soit mis en œuvre et donc que Jean-Luc Mélenchon soit élu prochainement Merci Bénédicte je crois qu'on peut l'applaudir, allez, fortement et je vais donc passer la parole à Hugo Bernassilis. C'est Bernal-Lissi, camarade. Je sais qu'il y a quatre syllabes. Bernal-Lissi... Non, mais c'est pas... J'ai l'habitude, hein, vous savez. C'est pour ça, retenez Hugo, c'est bien. C'est suffisant. Sans H, oui, c'était dit... Euh... Mais ça s'entend pas à l'oral. Si vous dites Hugo, je verrai pas l'erreur. Inquiétez hein. Bien, ça fait plaisir d'être là Alors, je m'étais rencardé là avant de, de prendre la parole. On est, des, on est plus de 350 aussi en ligne sur les réseaux sociaux pour la réunion. Et, et alors, c'est pas mal parce qu'on a un concurrent ce soir. Et qui s'appelle Oriol Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, il est à la Sorbonne avec les étudiants. Bah oui. Non, mais je suis sûr, il l'a fait exprès. Quoi. Bon, après, les autres verront ça en replay. Bah en replay, en replay, évidemment. Mais c'est important aussi de dire qu'on on, on a eu à cœur, pendant euh, cette mandature, à vous faire connaître, vous faire savoir ce qu'on faisait à l'Assemblée nationale, ce qu'on faisait aussi en dehors de l'Assemblée nationale. Vous avez pu voir Eric en train de pleurer parce qu'il avait pris du gaz lacrymogène, tout ça, enfin voilà, des choses inédites qui n'auraient pas été possibles sans les réseaux sociaux et sans notre capacité à vouloir vous transmettre euh, toute notre énergie et tout ce qu'on fait. C'est déterminant pour nous parce que ça fait partie de la bataille politique. D'ailleurs, je vous recommande chaudement le, le reportage qui a été fait par la chaîne parlementaire très récemment sur le groupe parlementaire de la France Insoumise qui, à mon avis, vaut le détour. Alors, euh, je suis content d'être là aussi euh, parce que, euh, bon, j'ai des euh, relations correctes, on va dire ça comme ça, avec mes collègues de droite euh, à l'Assemblée nationale et particulièrement dans la Commission des lois. Et donc, il euh, y a un monsieur qui s'appelle Eric Ciotti. <rire> Il m'a fait, fait un petit message, il savait que je venais, il m'a fait un petit message. Voilà. On se déteste hein, politiquement, je vous rassure, ça vous le savez, il n'y a pas besoin de... pas un scoop. Mais contrairement à d'autres, euh, je, je pense au LREM, vous savez, qui vous disent blanc euh, dans l'hémicycle et puis euh, noir à la buvette et gris euh, dans le couloir, bon, lui il est sur sa ligne, quoi. ça, ça c'est clair que... Euh, voilà. Non mais du coup les rapports sont parfois plus évidents, quoi. on est sûr de ne pas être d'accord, voilà. C'était bien. Ah, il m'a dit, j'espère que tu vas dire du mal d'Estrosi. Ouais. <rire> » J'ai répondu oui, j'ai dit oui, oui, oui. c'est possible, c'est dans nos cordes. <rire> Je devrais pouvoir savoir faire ça. Parce que ces deux-là, quand même, on pourrait dire, comment on pourrait dire ça euh, Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion hein C'est euh, la matraque, la trique, la caméra, euh, la surveillance... Euh. L'autoritarisme assumé et inutile, inefficace, dogmatique et euh, violent, brutal. Bon, indigne, inhumain, on pourrait effectivement prolonger la liste. Et moi, ça me fait très plaisir d'être là aussi parce que Geneviève est là. Alors, ben oui, mais parce que, en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et elle le sait en partie, mais elle ne savait pas tout. J'ai beaucoup parlé d'elle à l'Assemblée nationale. J'étais pas le seul, hein, tout le groupe. Hein. Mais j'ai même euh, eu à faire une audition dans le cadre de la commission d'enquête que je présidais sur les questions des obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, où on a auditionné Jean-Michel Prêtre. Vous vous souvenez de Jean-Michel Prêtre Vous pouvez l'oublier, hein, c'est pas grave. Hein, bon, pas très grave. Hein. Vous savez, c'est le procureur qui a, qui a téléphoné à Macron en disant « Oui, oui, euh, non, c'est bon, en fait... Euh, » elle a trébuché. C'est ça Geneviève, hein c'est pas de conneries. Hein et euh, bon, il l'a dit devant la presse, etc. Mais évidemment, il l'a fait, euh, non, c'était en l'état des informations qu'il avait à sa connaissance à ce moment-là. Évidemment, il a rectifié trois jours plus tard. Euh, comme chacun sait, tout ça est, est largement du pipeau, puisqu'on savait dès le moment, euh, dès l'instant où l'action s'était déroulée, euh, que euh, Geneviève avait été violemment poussée euh, par les policiers. Euh, et ça ne faisait et en plus, frappé, frappé, et donc ça ne faisait absolument aucun doute. Au jambé, au lieu de l'aider, etc. Et D'ailleurs, les rapports de gendarmerie nous ont appris qu'eux-mêmes avaient refusé de participer à la charge en question. Parce qu'ils avaient jugé que la situation n'était pas adéquate, parce qu'il y a des principes hein, dans, la, dans la loi, dans le droit, de nécessité, de proportionnalité, euh, et bon, en fait, on ne fera pas qui on veut comme on veut dans ce pays, enfin, normalement. Voilà. Non, parce que, après priori qui s'est pris du lacrymo, on a Bénédicte aussi qui a contribué à la cause. Vous vous souvenez quand elle était avec la Confédération Paysanne, euh, c'est quoi, c'est un pôle emploi que vous aviez occupé euh... Non, mais molesté, frappé par les CRS, alors qu'elle était en écharpe et tout. Hein. Enfin, c est... C est, c est... Mais c'est dingue, quoi. Bon, Loïc qui n'est pas là, il aurait pu être là pour compléter le tableau, hein, évidemment puisque lui c'était les premières aventures du préfet l'allemand puisque c'était quand il était préfet là-bas euh, en Gironde donc euh, bon, ça remonte, ça remonte à loin tout ça je vais, je vais commencer par cette histoire de, de maintien de l'ordre pour dire les choses telles qu'on les conçoit à la France insoumise et dans le groupe parlementaire et dans le programme l'avenir en commun surtout déjà le mot est impropre maintien de l'ordre quel ordre L'ordre des puissants qui continuent d'accumuler pendant que les pauvres triment et, et crèvent en silence Oui, il y a un peu de ça quand même, hein, en l'occurrence. Il doit y avoir un peu de ça. Hein. Mais quel ordre, ça ne veut rien dire. C'est pas ça la mission d'une police républicaine, d'une gendarmerie républicaine quand il y a une manifestation. La mission, c'est pas maintenir l'ordre, c'est permettre la manifestation, c'est permettre l'exercice de libertés fondamentales que sont la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Donc, il faut en revenir avec ce qui avait été vanté, comme vous savez, le maintien de l'ordre à la française, parce que dans le monde, c'est le maintien de l'ordre à la française. C'est un truc, les gens, ils ont les yeux qui brillent. Euh... Mais en fait, il faut remonter à loin pour avoir les yeux qui brillent, en réalité. Ça fait suite au mouvement de mai 68, où bon, il y a eu quelques violences, voilà, bon, c'était un peu chaud. Et pour autant, vous aviez le préfet à l'époque, le préfet Grémaud, qui avait écrit cette fabuleuse lettre, qu'on qu ressort régulièrement, et qui disait qu'un policier qui frappe un homme à terre ou un homme déjà euh, neutralisé déshonorait l'intégralité de la police. Et c'est une évidence, enfin, je veux dire, ça vous semble être une évidence, mais combien d'images avons-nous vues, pas plus tard que ce week-end, pas plus tard que ce week-end, où ils ont récidivé une nouvelle fois dans leur démonstration de force brutale Donc, nous allons revenir avec quoi la désescalade. L'objectif n'est pas d'aller au contact, d'aller au conflit, de faire en sorte qu'il y ait deux camps. L'objectif, c'est la désescalade. Est-ce qu'on sait le faire Oui, on sait le faire. Est-ce qu'on sait, par exemple, ne pas utiliser de LBD40 Est-ce qu'on sait ne pas utiliser de grenades lacrymogènes Est-ce qu'on sait ne pas utiliser de grenades de désencerclement Oui, nos voisins le font. Nos vo en fait, on est une anomalie, hein, au niveau européen, et à l'échelle du monde aussi. Et le pire, c'est que comme les gens se disent « Ah, le maintien de l'ordre à la française, c'est génial », ils finissent de plus en plus par nous imiter. Ah, la grave erreur Regardez, les derniers à avoir fait ça, et heureusement, la direction politique a changé, mais c'était au Chili, où la police française était là pour former la police chilienne. Combien il y a eu des borniers là-bas 340, 350, quelque chose comme ça Qu'est-ce que c'est que ces histoires Des gens mutilés, à vie, mutilés. Donc, il faut obtenir cette désescalade, que des effectifs spécialisés pour faire ça. Parce que oui, c'est pas donné à tout le monde d'être là et de ne pas bouger, d'obéir sur ordre et de pas être dans comment dire, dans, la, dans la réaction immédiate parce que des fois ça peut chauffer et ce qu'on ce, ce qu demande précisément aux policiers et aux gendarmes qui font ça, c'est de ne pas réagir c'est de ne pas bouger, c'est de garder leur sang froid d'être formés pour ça. Donc excite les bacs, on ne veut plus des bacs en manifestation et j'irai même plus loin nous ne voulons plus des bacs tout court, ni en manifestation, ni ailleurs. Je reviendrai après. La bra, Oui, la brave, pardon, parce que c'est un truc typiquement parisien, mais la brave, c'est pareil, c'est bon, on dissout les, les ex-voltigeurs, c'est insupportable, c'est insupportable. Et on a vu comment euh, ils avaient euh, augmenté le niveau de tension et bordélisé lors de la manif des soignants dont on parlait, tu parlais tout à l'heure, euh, Bénédicte, avec Farida, qui vous vous souvenez, a témoigné au, au meeting euh, de, de Montpellier, et qui a fait les frais de cette augmentation de la tension. Tout avait été décortiqué, notamment par les journalistes du Monde et quelques autres, qui ont remis les faits euh, les uns après les autres dans leur contexte, ont montré comment le dispositif policier lui-même avait augmenté le niveau de tension, avait poussé à bout euh, les manifestants et généré la violence. Pourquoi on peut absolument faire le contraire Et ce que nous ferons, c'est ce que nous ferons les, le, après le 24 avril. Mais oui, plus de, plus de NAS, plus bon, je va vais faire la liste parce que, en fait, moi, je veux bien parler que maintien de l'ordre, mais on ne va pas parler de tout le reste. Et du coup, comme le temps euh, est compté, je voulais vous dire quelques méchancetés sur Estrosi et Ciotti Alors, qu'est-ce que j'ai fait Oui, tout à l'heure, j'ai recherché Estrosi sécurité. Bon, une recherche dingue. Hein, euh, Premier article que je trouve c'est, euh, c'était sur France Info, Estrosi défend la loi sécurité globale du gouvernement. Donc je dis, ah bah ben c'est parfait, <rire> c'est parfait. Ciotti il l'a défendé mais parce qu'il trouve, il trou... l'a défendé, mais en même temps il n'était pas d'accord parce que ça n'allait pas assez loin. Voilà. Ok, donc c'est, voilà, c'est la même passion, pas le même maillot, bon, vous avez compris le truc. Et il défendait notamment le fameux article 24. Vous savez, celui qui prévoyait qu'on ne puisse plus filmer euh, les policiers si on portait atteinte à leur intégrité physique, mais surtout psychique, euh, parce que vous comprenez, euh, voilà. Or, on a vu ô combien ces vidéos étaient utiles et indispensables pour éviter que ce ne soit encore pire. C'est ça la réalité. C'est juste pour éviter que ce ne soit encore pire. Parce que on l'a vu, ce qui s'est passé avec Michel Zéclair, ce producteur de musique, il a été filmé par sa propre vidéosurveillance, les policiers ne savaient pas qu'ils étaient filmés et comment ils se comportaient. Ça a été montré aussi par Taha Bouhaf qui a fait une enquête sur le sujet, comment les policiers savaient eux-mêmes où se trouvent les caméras, les dites caméras, les fameuses caméras de vidéosurveillance, pour être précisément dans les angles morts et en découdre avec le, le, les jeunes interpellés. C'est pas... Euh des affabulations, ce que je suis en train de vous raconter. Il y a des enquêtes judiciaires en cours, et heureusement qu'il y a des enquêtes judiciaires. Pourquoi il y en a-t-il Parce qu'il y a eu des vidéos. Moi, mon souhait demain, c'est qu'on ne soit plus obligé de filmer les policiers. Hein. C'est pas, pas, pas particulièrement amoureux des films de police. Euh, bon, surtout quand ils sont tournés en amateur, les travelling ne sont pas toujours évidents. Bon, voilà, donc euh, c'est pas ça le but, en soi. Mais c'est une garantie démocratique et il faut pouvoir le permettre. Parce que l'action de police, elle se fait aux yeux de toutes et de tous des citoyennes et des citoyens. C'est ça qui fait aussi l'autorité et la légitimité de la police. C'est qu'elle respecte la déontologie. Et il faudra réviser le code de déontologie pour revenir à la version de 1986, mise en place par Pierre Jox. Parce que celui qui l'a changé après, il s'appelle Manuel Valls. Alors, bon, on pourrait se dire, oui, bon, c'est Manuel Valls, donc il faut la changer. Dangereux, oui, dangereux tout court. Et euh, parce que ce monsieur a retiré du code de déontologie ce qui figurait précédemment, c'est-à-dire la, la défense des libertés fondamentales et de la République, et du caractère républicain du régime. C'est plus dans le code de déontologie. Ah ben on comprend mieux comment la conversion s'est faite à une police brutale, une police de projection, une police d'intervention, et comment la BAC, la brigade, les brigades anticriminalité ont été érigées en modèle, parfait modèle, d'ailleurs qui sont le modèle aussi de cette fameuse politique du, fameuse plutôt, politique du chiffre qui rend euh, les policiers euh, bêtes euh, dans leur comportement, qui les empêche de discernement, qui les empêche de faire leur travail, de bien le faire, parce qu'ils sont là pour chercher absolument un délinquant ici ou là, parce qu'il faut ramener les chiffres au commissariat, mettre les bâtons dans les cases, de sorte à ce que le, le chef ait sa grosse prime. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Aussi dans la police, comme à l'hôpital, quand vous fermez des lits, vous avez une grosse prime si vous êtes chef, voilà, c'est pareil. Voilà, pour la police. Donc, fini la politique du chiffre. Terminé. Et pour ça, il faut supprimer les... Non, les... Elle est pas mal. Je, je dis ce qu'il a, il a dit, les syndicats. Alors, je disais les organisations policières parce que je ne suis pas sûr que ce soit tous des syndicats. Voilà, je le dis comme je le pense. Euh, mais surtout, euh, pour supprimer les primes, vous l'aurez compris, c'est là-dessus que tout le système tient, en réalité. Parce que compter combien on a de dépôts de plaintes, moi, je n'ai pas de problème. Je suis pour qu'on les compte, les dépôts de plaintes. Justement, je suis pour qu'on ne refuse pas les plaintes, surtout quand ce sont les femmes qui viennent les déposer. Donc on va les compter. C'est pas le sujet, mais c'est est-ce que c'est ça qui doit guider l'action Est-ce que c'est ça qui doit guider les primes Non, ce n'est pas ça qui doit guider les primes. S'il devait y avoir un guide, c'est celui de la recherche. Parce que, bon, tous ces gens-là, euh, en parlant de recherche, euh, Estrosi et Ciotti, même combat, ils veulent des caméras, ben alors, partout. Ben, vous savez, d'ailleurs, vous souriez tout le temps dans la rue ici. C'est ça. Tout à l'heure, je me suis dit, merde, j'ai pas souri. J'ai pas souri sur 200 mètres. C'est foutu. Bon, est-ce que ça marche ça, ça, Est-ce que ça arrête les, les délinquants, les terroristes éventuellement La démonstration a été faite que non. Et il y a une démonstration qui a été faite hyper récemment, les gendarmes ont passé une commande, une étude, du côté de Grenoble, ils ont, ils ont demandé à des sociologues de faire une enquête, savoir si c'était euh, utile, leur, leur caméra, et combien ça permettait d'élucider d'enquêtes. En fait il y avait déjà eu d'autres études avant, donc c'est pas un scoop, hein, mais bon il y en a une nouvelle et là elle était commandée par la gendarmerie. Et donc c'est 1,13%. 1,13%. Et c'est pas qu'il y a que 1,13% des enquêtes qui ont été élucidées, il y en a plein qui ont été élucidées. Mais en fait, euh, souvent, ce sont par des enquêtes de voisinage un peu classiques, on interroge les gens, on voit s'il y a des témoins, et puis sur, déjà, les caméras de vidéosurveillance privées, parce qu'il y en a énormément, donc c'est pas la peine d'en rajouter des publics dans la rue, hein, je vous le redis souvent, parce que c'est quand même ça le sujet aussi, et que donc, il n'y a pas besoin de ça. Par contre, ça coûte un pognon de dingue. Et puis ici, là, vous n'êtes plus ultra, quoi. vous avez les caméras, et les gens derrière les écrans qui regardent les écrans des caméras. Vraiment le truc qu'il faut pas faire, quoi. En termes de ratio bêtise, là, on est, on est très très haut. Parce que de quoi on a besoin On a besoin d'enquêteurs dans ce pays pour faire les enquêtes. Oui, oui, oui, ça, on en manque. Vous savez combien il y a d'enquêteurs de la police judiciaire dans le pays Est-ce que vous savez 5800 et des brouettes. Il y a 120 000 policiers dans le pays, 80 000 gendarmes. Je vous ai compté que le PJ police, hein, parce qu'en gendarmerie, c'est organisé différemment, donc je ne peux pas vous faire le même topo, c'est un, un peu plus compliqué. Mais euh, combien il y a de personnes dans les bacs, les brigades anticriminalité 7500 et c'est une estimation parce que la préfecture de police ne donne pas les chiffres du nombre de personnes qui travaillent dans la PAC. C'est pour donner des ordres de grandeur. Un autre ordre de grandeur, combien y a t il de policiers à la police aux frontières? C'est pour chasser les méchants, migrants, etc. Combien? Il y en a qui suivent mes lives, je suis content. 15 000 policiers de la police aux frontières et Macron s'est vanté d'avoir fait la plus grosse augmentation du nombre de policiers aux frontières, passant de 14 000 à 15 000. Bon, ça vous donne les ordres de grandeur. Donc oui, en fait, on aurait plutôt besoin de 15 000 euh, policiers de la police judiciaire pour faire les enquêtes euh, plutôt que de, de type de la BAC ou de gens qui sont dans les centres de rétention administrative et qui font là de la gardiennage, qui le font mal en plus, c'est même pas leur métier. Ils sont eux-mêmes en souffrance parce que souvent quand ils vont... Dans ces affectations-là, c'est parce qu'avec ce poste-là disponible pour se rapprocher géographiquement, pour avoir sa mutation, la première chose pensent, auxquelles pensent les policiers quand ils sont à la police aux frontières, notamment dans les centres de rétention administrative, c'est avoir une autre mutation. C'est la réalité. Donc en plus, ce qu'on propose va améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'est quand même la bonne affaire. Mais ça, Estrosi et ce c'est pas leur truc. Alors j'ai vu aussi qu'ils avaient tous les deux une grande passion bon, pour les armes, ça on savait, même s'il y en a un qui n'a pas fait son service, évidemment. Euh... Ouais, c'est une attaque à dominem, ça. Bon, c'est pas, pas bien. Mais ils ont une passion pour la police municipale. Bah, oui. Vous avez une des plus grandes polices municipales, ici. Et une des mieux armées. trop armée. Mieux que la police nationale. Oui, J'ai entendu ça, mais c'est vrai en plus. C'est sûr que c'est vrai. Euh, mieux que la police nationale. Bon, nous, on s'est creusé la tête, on a dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, comment on fait pour retrouver une vraie police de proximité dans le pays euh, Une police d'ilotage comme l'avait pensé, imaginé, et commencé à mettre en œuvre pierre Jox à son époque. Pour faire ça, on a besoin d'effectifs, évidemment, mais il y a un sujet. Parce que vous savez, les policiers municipaux, en réalité, ils passent leur temps à revendiquer de faire comme les policiers nationaux. À avoir les mêmes uniformes, à avoir les mêmes armes, à pouvoir accéder aux mêmes fichiers, faire les mêmes interpellations. En fait, ils veulent être policiers nationaux. Non, mais c'est... Ils veulent être policiers nationaux, il faut qu'ils le disent à un moment donné. Eh bien, on va exaucer leurs voeux. Ben oui, on va prendre les 23 000 policiers municipaux, <rire> hop, police nationale, alors on va refaire une formation tout ça, hein. on va... voilà. Ah, voilà. Non, mais... Mais parce que c'est pas, pas dégradant quand je dis ça, c'est que c'est pas le même métier, quoi. C'est pas les mêmes prérogatives, c'est pas pas les mêmes qualifications, pas, on n'attend pas les mêmes choses d'eux. Donc on va faire ça. On va redéployer les 7000 effectifs de la BAC, pas les gens de la BAC dans la police de proximité, mais l'équivalent de 7000 effectifs, on verra comment on s'organise, il y a un petit souci dans l'équation là, mais on va, on va y arriver, de sorte à ce que vous ayez les 23 000 plus 7 000, 30 000. Et on en prendra 10 000 qui sont aujourd'hui dans la sécurité publique, ceux que vous voyez patrouillés, voiture 17, etc. Et ce sera les 40 000 policiers qui seront le socle de la nouvelle police de proximité. Et quel est l'intérêt de faire ça C'est que, bon, à Nice, il y a plein de policiers municipaux. Mais je trouve ça aussi injuste que dans les villes, il y en a zéro. Bah, c'est pas juste. Que vous en ayez trop ou pas assez, c'est pas juste. Ce qu'il faut, c'est en avoir autant qu'on en a besoin. Des policiers, de la police, pour faire du travail de proximité, de tranquillité publique. Pour avoir des, comment ça s'appelle Des gardiens de la paix. Voilà c'est pas compliqué quand même. Donc, on prend ces effectifs-là et on les redéploie en fonction de la taille des villes. C'est déjà un premier critère. Après, on fait en fonction des besoins identifiés, mais surtout de la taille de la population. Ce qui fait qu'il y aura moins de policiers municipaux, euh, donc de, de futurs policiers nationaux de proximité à Nice, mais il y en aura un peu plus dans tout un tas d'autres communes alentours et ailleurs dans le pays surtout où il n'y en a pas, où la police n'est plus là, a disparu de la circulation, et ne vient que quand il y a des appels 17, avec des cartes de CRS, des LBD40, et tout le tard et repart aussitôt, euh, et puis plus personne, circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça c'est terminé, on rompt avec ça. Et comment on fait On fait en sorte que la police de proximité soit sous la double autorité du maire et du préfet. On sait le faire, il y a des autres cas de figure, c'est le cas. D'ailleurs, le maire, il est agent de l'État, vous le savez. Il est officier de police judiciaire et officier d'État civil. Et il agit pour le compte du préfet et de l'État sur un certain nombre de ses missions. Donc il aura des policiers nationaux de proximité qui lui seront affectés et euh, il pourra euh, faire en sorte de voir comment on les déploie, avec quoi les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Ça c'est Jospin qui a inventé ça à son époque, avec Chevènement, une bonne idée, mais pff, ça n'a pas été vraiment investi, et puis il manque un truc dans, dans ces CLSPD. Il manque quelque chose, ce sont les citoyennes et les citoyens qui puissent dire quels sont leurs besoins, leurs demandes, en termes de sûreté et de sécurité au niveau local. Voilà, Parce que je suis sûr que les gens ne veulent pas des cow-boys. Quand vous leur posez la question, bah, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir un coup de temps en temps, qu'ils soient à la sortie de l'école, qu'ils discutent avec les commerçants, qu'ils boivent le café ou une bière. Bon, moi, j'autoriserais, mais bon, normalement, c'est pas la ligne. Bon. Mais, bah, au moins le café, euh, enfin, c'est ça, quoi. Et on a dit souvent... Un, euh, les policiers sont pas là. On a dit non. Nicolas Sarkozy a dit, on n'est pas là pour, euh, ils sont pas là pour jouer au football avec les gamins. Vous vous souvenez, c'était à Toulouse. Alors en plus, c'était du rugby. Alors, je veux dire voilà. moi, j'ai rien ni pour le rugby ni pour le football. Enfin, je, mais c'est un objectif en soi que l'on puisse aboutir à cela, c'est-à-dire qu'il y ait des policiers dans un quartier populaire qui puissent jouer au football ou au rugby avec les gamins. Parce que ça voudrait dire que ça va mieux qui a moins de tension, qui a moins de violence. Est-ce que c'est pas ça l'objectif Bien sûr que c'est ça l'objectif. Mais non, Madame Pécresse, avec Ciotti et bon, Estrosi, lui, il est avec Macron, mais ça revient même, c'est la même pente, hein, c'est comment vous voulez, que ce soit plus ou moins pentu, euh, veulent vous mettre des... Euh, comment ils disent ça Des brigades coups de poing. Je vous fais la chorégraphie, parce qu'ils ne l'ont pas faite, mais moi, je... si j'étais conseiller comme de Pécresse, déjà, Voilà. Je pense qu'elle n'aurait pas en avoir besoin... Hein, comme... Elle devrait faire, je veux des brigades coup de poing. Avec des militaires qui sécurisent le quartier potentiellement pendant plusieurs jours pour aller sortir de là les trafiquants. Ah Ouh. En fait, ils veulent tourner un film. Non, hein. hein, mais ils veulent tourner un film. Un mauvais film en plus. Avec des victimes dedans. Et les premières victimes, c'est la dignité de policier, sa capacité de discernement et son métier en tant que tel. Comment on fait pour démanteler un trafic Comment on fait On fait du renseignement, bien sûr, je moi, mais on fait des enquêtes de police judiciaire contrôlées par des magistrats indépendants. C'est ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on remonte un trafic, qu'on va à la tête. Parce que d'ailleurs, quand ils viennent dans le quartier populaire, là, hein, avec les mitraillettes, les machins, les LBD, les tout ce que vous voulez, euh, la tête de réseau, elle habite pas dans le quartier. Hein. Mais ils ont pas l'air d'être au courant, il faudrait leur dire quand même. Non, mais il oui, faut surveiller les banques, il y a les flux financiers je n'ai pas parlé de, de la délinquance économique et financière j'ai déjà trop parlé alors je vais accélérer très très vite je vous ai parlé de police de proximité de police judiciaire, de lutte contre le trafic et c'est là où je vole euh, parce que je sais qu'il n'en parlera pas après euh, à Eric la proposition de loi qu'il a faite et ce n'est pas un petit sujet la légalisation du cannabis et le changer de doctrine sur la, la, la vision qu'on a sur les drogues et sur l'usage les usages des drogues 30% de l'activité des policiers quand ils sont sur, euh, en, en global et c'est 56% quand ils sont sur le terrain, sur la voie publique, est consacrée à la lutte, la lutte contre les stupéfiants, les grosses guillemets. Hein. En fait c'est des contrôles d'identité pour fouiller les poches des gens en espérant trouver un gramme, trois grammes, euh, je sais pas quoi, pour faire des bâtons, des chiffres, en plus ça fait des enquêtes élucidées, vachement bien. Euh, non mais c'est complètement idiot parce que c'est aussi 30% de temps de la justice derrière. Hein, des comparutions immédiates, des machins, des temps de prison, 120 euros jour une place de prison. Hein Donc s'ils étaient là pour faire des économies, l'austérité comme d'habitude, ils devraient réfléchir à deux fois quand même avant de construire des places de prison. Parce que Ciotti, le camarade Ciotti, là, il veut en faire 30 000 dans des Algecos. Oui, oui, oui, oui, oui. Si, si, il a déclaré ça, il l'a dit. Non, non, je rigole pas. Dans des préfabriqués. <rire> non, mais ça va trop loin, là. Arrêtez-le, quoi. Faites quelque chose. Je vais venir me présenter ici au législatif, tiens. Ah, C'était une blague, c'est une blague. Je crois qu'il y a des camarades qui font euh, ça, ça très bien, mais je reviendrai au fil d'un coup de main peut-être pour les législatives le, le moment venu. Parce qu'on euh, a besoin en finale, je vais faire de la jonction avec la justice et parler très très rapidement de justice, on a besoin de déflation pénale pour aboutir à une déflation carcérale. On n'a pas besoin de mettre autant de gens que ça en prison. Une des dernières prisons que j'ai visitées, pas les dernières, mais quand je suis allé à Bonneville, à côté d'Annecy, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, euh, charmante prison. Voilà. Euh, et ben, il y avait 14% des gens qui étaient là parce qu'ils avaient conduit bourré et en récidive. Je ne sais pas si c'était de la bière, j'en sais rien. on m'a pas donné cette information, mais 14%. Et souvent ce sont des personnes d'un certain âge. Et s'ils sont en récidive, ça veut peut-être dire que ça n'a pas marché. Je vais dire de passer par la case prison, parce qu'ils reviennent. Donc, euh, on pourrait peut-être faire autre chose, non hein C'est autant de places de prison d'économiser, de gens qu'on ne met pas en situation de détresse sociale en ressortant parce qu'ils ont perdu leur boulot, leurs amis, machin, et qui sont étiquetés prison. Enfin, voilà. Je vous prends cet exemple-là, parce que je, sors, je suis sorti des stupéfiants du cannabis, ça vous en donne un autre euh, qui vous permet de, de donner à voir qu'on pourrait faire, qu'on peut faire et qu'on doit faire différemment. Et surtout, il faut doubler le budget du ministère de la justice pas l'augmenter de 8% augmentation historique doubler doubler c'est un peu moins de 10 milliards d'euros bon ça va il y en a 70 milliards de dividendes on peut prendre, prendre 10 par là et puis on pourrait en prendre aussi euh, quelques autres dans la fraude et l'évasion fiscale ça tombe bien c'est des tâches de police et de justice aussi comme ça on fera un hein, autofinancé bon, c'est bien, c'est vachement bien et puis surtout on a besoin de magistrats et je terminerai là-dessus, parce qu'en réalité, l'essentiel de l'activité du ministère de la Justice, ce n'est pas le pénal. L'essentiel, 70% de l'activité du ministère de la Justice, ce sont ce qu'on appelle les affaires civiles. D'accord C'est quoi là-dedans Qu'est-ce que c'est là-dedans Le juge aux affaires familiales, les divorces, les gardes d'enfants, euh, les, les curatelles, les tutelles, les prud'hommes, euh, bon, bah, des litiges commerciaux, quand vous avez, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un vous vous doit des sous, quelqu'un vous a arnaqué, vous êtes en contentieux, ça fait partie de 70% de l'activité judiciaire de ce pays. C'est là-dessus que doit porter l'effort. Parce qu'à la fin, quand ça foire au civil, quand c'est pas traité, quand ça se, les délais s'allongent, ben ça se règle différemment dans la société. Et souvent, ça rebascule au pénal. Il n'est pas rare de voir des liens des affaires d'un côté finir de l'autre bout. Donc, il faut, ça participe de l'apaisement de la société quand la justice fonctionne bien. Je ne vous saoule pas avec la réforme institutionnelle, je vous dirais juste pour terminer et faire la transition avec ce que va vous raconter Eric, que de toute façon, tout ce que je viens de vous dire n'a aucune espèce d'intérêt et de sens si on n'applique pas le reste du programme, l'avenir en commun. Mais vraiment, on ne va pas régler les problèmes de délinquance, de, de sûreté, de tout ce que vous voulez, juste par l'action de police ou l'action de justice. Ça c'est un, un palliatif, un, une organisation nécessaire pour traiter euh, les, les problèmes auxquels on est confronté, Mais la vraie sécurité, la seule sécurité qui vaille, c'est la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale. Et rappelez-vous que la première des sécurités, c'est aussi et surtout la liberté. qui nous a tenu un discours très différent de celui des hommes politiques locaux sur ce thème très sensible dans le département de la sécurité je passe la parole à Eric Coquerel Bonjour à toutes et à tous bon, alors, très franchement quand Roselyne m'a appelé pour me dire euh, on fait un meeting à Nice je la connais depuis longtemps. Ça fait longtemps que je viens à Nice. Je lui ai dit, écoute, Roseline il faut changer de salle par rapport à celle qu'on prend d'habitude, parce que, crois-moi, en ce moment, les meetings, même quand il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon, quand il y a Jean-Luc, l'unité, c'est à partir de, de milliers, ils réunissent des centaines de personnes. Alors, Je lui ai dit, vas-y, prends une salle importante. Alors, elle a pris une salle de 300 personnes. Elle a eu raison, puisqu'on l'a rempli ce soir. Et que, franchement, on va bien connaître la ville, c'est pas évident. Ce qui me permet, d'ailleurs de saluer tous les bénévoles qui ont euh, organisé cet événement, de saluer aussi, je suis content euh, spécialement d'être ici, bon, je viens de parler de Roselyne, parce que j'y ai euh, plusieurs euh, camarades de longue date, je pense à Jean notamment, on a, on a fait un parti ensemble, Jean il, il tenait dans plusieurs euh, cabines téléphoniques à l'époque, mais euh, c'est vrai, mais il tenait oh, la, la flamme de la République sociale et n'empêche il a quand même euh, cofondé euh, PG avec euh, Jean-Luc donc c'était plutôt pas mal de résultats, je pense aussi à Laurie, alors Laurie je le connais pas, cas, je pas, je ne t'attendais pas que je parle de toi. Laurie m'appelle il y a quelques mois de ça. il me dit, je suis délégué CGT à l'aéroport de Nice. Ça me ferait plaisir de faire quelque chose. Et puis tout à l'heure, il me dit, je suis fier de te voir. Enfin, il me dit, tu m'as tu, tu dit tu ou vous, je ne sais plus. Bon. Lui, il ne se rend pas compte à quel point, nous, les députés de France Insoumise, on est fiers qu'il y ait des syndicalistes, des responsables syndicaux qui veulent justement faire en sorte que l'Union Populaire soit leur mouvement et que cette campagne soit leur mouvement. On est fiers que quelqu'un comme Geneviève qui est là, qui est membre du Parlement de l'Union Populaire, avec moi. C'est une chose extraordinaire, le Parlement de l'Union Populaire, qui sera certainement la matrice de ce qu'on veut faire pour l'avenir. ah Oui, mais je suis fier que Geneviève, elle, soit là. Voilà, avec nous. Très fier que tu sois avec nous, Geneviève. Et puis, je suis fier aussi, je vous connais moi bien, mais Paul et Anne-Laure, j'ai vu que vous aviez une cote d'enfer ici. Euh, c'est ça, c'est Paul et Anne-Laure Voilà, bien, merci. Je ne me suis pas trompé. Bon, et tout ce qui est ici. Bien. Je vais commencer par dire que depuis ce week-end, la situation s'est quand même un peu éclaircie dans le paysage de la droite. Au début, on pensait qu'on avait deux extrémistes de droite qui, se faisaient, qui rivalisaient dans les, les, les mesures les plus identitaires, racistes, etc. Mais maintenant, on en a une troisième, avec Valérie Pécresse, qui a repris, vous avez vu, la question du grand emplacement. Bon. J'étais assez content, j'ai quand même vu un journaliste de BFM qui suit en direct qui a tenu quand même à rappeler que le grand remplacement, c'est juste une théorie complotiste, au nom de laquelle, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, un terroriste a tué des dizaines de personnes dans des mosquées, et qui signifie, si on suit bien ce que ça, ça veut dire, qu'en réalité, ça vise à expulser par la force plusieurs millions de nos concitoyens, parce qu'ils n'auraient pas abjuré leur foi. C'est donc une théorie totalitaire. Et la droite républicaine, c'est quand même quelque chose, je, je le dis comme ça, mais qui fait un peu froid dans le dos, quand même. Bon. Que, que Pécresse soit la ventriloque de Ciotti, c'est déjà un problème, mais qu'elle endosse quelque part ce genre de, de, de théorie, c'est vraiment quelque chose qui, qui dit quelque chose de la période. C'est une espèce d'extrême droitisation. Bon, moi, vous savez, on a dit, dit qu'elle n'était pas très bonne sur, sur la forme l'autre jour. Je veux croire, parce que je suis quelqu'un de gentil, que c'est peut-être parce qu'elle ne se sentait pas finalement si, si, si à l'aise avec ce genre de théorie. Mais bon, ça la regarde. À mon avis, elle ne se rend même pas compte que dans ces cas-là... On nourrit toujours l'original, ça c'est le son de l'histoire, hein. la droite avait fait la même chose dans l'Allemagne nazie, hein. ils, avaient, ils pensaient qu'ils avaient dompter Hitler, le patronat pensait qu'ils allaient dompter Hitler et on a connu le résultat. Mais bon, au moins ça s'est éclairci de ce point de vue là, il y a trois euh, candidats d'extrême droite. Et puis il y a Macron. Alors Macron, c'est lui qui a allumé les mèches, hein, globalement. Il a mis sur le thème des débats euh, la question sécuritaire avec la loi sécurité, il a mis sur le thème du débat la stigmatisation de nos concitoyens de religion musulman avec la loi sur le séparatisme et puis bon, ils nous ont abreuvé avec des médias qui euh, sont souvent aux ordres euh, de ce genre euh, de, de choses pour qu'on ne parle pas finalement de la question sociale alors maintenant je peux vous dire ce qu'il va essayer de jouer il va essayer de nous jouer finalement le candidat modéré euh, moi j'ai même vu l'autre jour il y avait un sondage assez extraordinaire qui disait quel est le candidat de gauche dans lequel vous reconnaissez le mieux, il y avait Macron hein, qui était... ah ouais c'est vrai hein, il y avait Macron bon. donc ils vont essayer de nous faire ça alors vous me direz euh, S'il y a encore un week-end comme le week-end dernier, ça va être un peu difficile. Parce envoyer des blindés sur des manifestants désarmés à Paris, euh, dans le style de modéré et candidat euh, de candidate, candidate gauche, on a un peu mieux fait. Et ça rappelle quelque chose, et c'est la seule évocation, puisque c'est le sujet dont tu viens de parler, c'est qu'on a quand même vécu dans ce quinquennat, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que les deux complètes en général, à la fois le quinquennat le plus inégalitaire de la Ve République, mais aussi le plus répressif. Jamais dans la Ve République, on a autant réprimé les mouvements sociaux, des milliers de gardes à vue, des centaines de personnes blessées dont plusieurs dizaines plaisaient gravement, avec des situations qui sont, on l'a connu, des choses qui dépassent l'entendement. Et envoyer des blindés face à un peuple, face au convoi de la liberté, face à des gens qui, mon Dieu la belle affaire, qui prévoyaient de monter à Paris en voiture... Depuis quand, par rapport à ça, on envoie quasiment euh, l'armée Que je sache, euh, c'est pas nouveau que les agriculteurs de la FNSEA proposent d'aller bloquer Paris. C'est pas nouveau qu'il y a des, des choses de ce type-là. Et là, par contre, eh bien, ce n'est pas possible, tout simplement parce que les convois de la liberté, quoi qu'on pense, après de leur diversité, il y a des gens avec, avec les, dans, les, dans ces convois avec qui je m'entends certainement pas, mais en réalité, ils posaient les deux questions fondamentales par rapport au quinquennat de Macron. La question de la liberté, on en a parlé et puis la question aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure, des inégalités. Commençons par ça. Donc Macron et les trois autres candidats de droite partagent ensemble le même programme économique. C'est ça la réalité. Ensemble, ils sont d'accord sur le néolibéralisme. Ensemble, ils veulent reculer l'âge de départ à la retraite. Ensemble, la seule manière pour eux d'augmenter les salaires, c'est toujours de faire en sorte que ce qu'ils appellent les charges sociales soient exonérées, ce qui fait qu'il n'y aura plus aucune protection sociale dans le pays et qu'on détruira tous les acquis du Conseil national de la résistance. Ensemble, c'est toucher pas au Grisby, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne touche pas à la fiscalité parce qu'on ne touche pas en réalité à la fiscalité des plus riches, etc. etc. Et puis j'en passe sur la case des services publics. Macron, de ce point de vue-là, en termes de casse des services publics et de l'état social, si on l'entend bien, s'il y a un prochain quinquennat, ça va frapper. fort. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui ce qu'il a annoncé quand même. Il a annoncé la suppression du CAPES. Il a annoncé la suppression du statut d'enseignant à vie, c'est-à-dire que vous ne serez plus fonctionnaire. Absolument. C'est ce qu'il a fait. Et donc, en réalité, il annonce qu'il va reprendre, là où le Covid l'a obligé à s'arrêter, eh bien la destruction de l'état social. C'est Macron. Macron, et après je parlerai de notre programme, ne vous inquiétez pas, parce que notre particularité c'est qu'on a un programme pour s'y si opposer. Mais Macron, je le disais tout à l'heure, je ne vais, vais pas trop vous abreuver en chiffres, même si euh, le travers d'être commissaire aux finances fait qu'au bout d'un moment, on en a tellement à, qui, à, à, mettre, à mettre sur la table et qui nous scandalise que qu'on ne peut pas faire autrement. Macron, donc je le disais, c'est le numéro un en termes d'égalité. Je cite toujours un exemple. Moi, quand je suis arrivé à la Commission des finances, nouvellement élu, député, 2017, il y a à chaque fin d'année euh, des, des, des études qui sont sorties par Oxfam, attaque au niveau international. Ces études, elles, donnent, elles indiquent la progression, l'inégalité dans le monde. Donc, fin 2017, il y avait 67 personnes qui possédaient la moitié du patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, on en est à 26. Deuxième élément dans cette étude fin 2017, c'est que la France était en retard. C'est-à-dire que la France se situait plutôt mal classé parmi les pays favorisés en termes d'inégalité. Il y avait déjà beaucoup d'inégalités, il y a eu Sarkozy, Hollande, etc. Mais n'empêche, il y avait quand même un amortisseur social qui faisait, qui faisait que ça protégeait un peu. Macron, en cinq ans, il a quasiment rattrapé ce retard. C'est ça la réalité. Macron, rendez-vous compte, aujourd'hui, on a cinq, les cinq plus grandes fortunes de France qui possèdent l'équivalent de la richesse de 27 millions de personnes dans ce pays. On a les 500 plus grandes fortunes de France qui ont venu leur revenu doubler en 5 ans et de 30% pendant la crise du Covid. Là, croyez-moi que quand je dis revenu doublé, c'est pas en dizaines, en centaines, en milliers, en millions d'euros, c'est en milliards d'euros. On a donc quelque chose qui, qui a complètement explosé. Alors au service de quoi Eux, ce qu'ils nous disent, ils nous disent, il faut alimenter le capital parce que vous comprenez, ça augmente la compétitivité, ça permet aux capitaux de venir, etc. Tout va bien, etc. Alors, il bah, y a quand même des études qui sont faites, c'est le discours de le maire. Hein. Hein, le maire, il nous fait ça à chaque fois, quoi. le discours de le maire. Bien. Alors maintenant, il faut regarder. Bon, Est-ce que ça a développé l'emploi Ben non. Alors ils nous disent, on a créé un million d'emplois dans ce pays en cinq ans. Mais la France, quelle que soit sa situation, à minimum, elle crée en gros 200 à 250 000 emplois par an. Il voilà, y a un stock d'emplois euh, qui, malgré tout, se crée. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Sous Hollande, il y en avait eu 875 000 de créés en 5 ans. Donc on voit bien qu'on est à peu près sur le niveau. Surtout que dans le million d'emplois créés par Emmanuel Macron, ce qu'il ne dit pas, c'est que la moitié sont des précaires. C'est-à-dire qu'ils détruisent progressivement ce qui est constitué jusqu'à maintenant la norme de l'emploi en France, c'était le CDI, dont je vous rappelle qu'il a été attaqué dès le départ du quinquennat Macron par les lois Pénicaud qui s'attaquaient au Code du travail. Est-ce que ça crée... Euh, des entreprises. Ça, c'est leur. Euh, oui, avant aussi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit avant, mais Pénicaud en a fait, j'allais dire qualitative, quantitativement, elle a, elle a mis la barre encore un peu plus haut. Mais on est d'accord, les Noël Comrie, tout ça, avaient présenté ça. Vous vous rendrez compte que dans mon discours, je ne tiens pas à revaloriser le quinquennat de François Hollande. D'ailleurs, dont le ministre était. Et Macron N'oubliez pas Macron, il avait commencé son œuvre N'oubliez pas Macron, parce que quand Macron était secrétaire. Je fais une aparté était secrétaire général de l'Elysée et après ministre des Finances. Vous savez euh, qu'il a été euh, très incisif et à l'œuvre, à la manœuvre, comme on dit, dans la vente d'Alstom à Generali. Et qu'on a un collègue de droite, Marlex, pas un enfin, gauchiste, Marlex, hein, qui a fait un signalement par rapport au compte de campagne pour dire qu'il était quand même curieux que les principaux donateurs de la campagne d'Emmanuel Macron, comme par hasard, étaient ceux qui avaient bénéficié de cette vente d'Alstom à Général. Ben, Figurez-vous, le signalement s'est arrêté là, il n'y a rien eu. Je ferme la parenthèse pour dire que il était bien dans le, dans le, dans le gouvernement Hollande. Donc l'emploi, un million de, un million de, de, de créations d'entreprises nous disent-ils. Alors là, on se dit, ah, un million de créations d'entreprises, ah oui. Sauf qu'une des premières mesures qu'ils ont fait en 2017, rassurez ah, si vous c'est passé quasiment inaperçu, c'était un amendement qui a consisté à doubler le plafond des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire, pour être auto-entrepreneur, vous pouviez euh, vous aviez ce statut et vous pouviez doubler les revenus donc, que vous tirez de cet emploi. Et donc, bilan, c'est que sur un million de création d'entreprises, les deux tiers sont des travailleurs ubérisés. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne pense pas qu'on puisse penser que c'est les entreprises telles qu'on les imagine, c'est plutôt euh, les nouveaux travailleurs à la tâche du 19e siècle. L'investissement. Est-ce qu'il y a eu euh, un investissement dans ce pays Eh bien, un manque de pot là aussi, devant le chiffre astronomique, record. On est maintenant record main d'Europe, hein. Alors là, la France est rock en euros. des dividendes distribués aux actionnaires à hauteur de 64 milliards d'euros l'an dernier au niveau du CAC 40. Bah, Figurez-vous, c'est deux fois et demi la somme mise au service de l'investissement. Et pour vous donner une idée, au début des années 80, eh bien, les, investis les dividendes ne représentaient même pas la moitié de ce qu'on mettait dans les investissements. Donc en réalité, à force de faire des cadeaux sans contrepartie, sans contrainte, eh bien, ils ont, euh, au contraire, réduit l'investissement dans le pays. Donc cette politique, non seulement elle crée des inégalités, mais en réalité, elle ne crée pas, euh, j'allais dire, l'activité économique qu'on peut en attendre. Dernier aparté sur Emmanuel Macron et de ce qu'il veut euh, définir à l'avance, si jamais il est réélu. Vous savez, ils nous disent, euh, on a, par rapport à l'an dernier, augmenté de 7% la croissance. Et ils nous disent là-dessus, jamais on n'a fait mieux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on compare un chiffre l'an dernier qui lui-même était une baisse de 8% de la croissance. Donc quand vous baissez votre croissance, si vous remontez, il y a un rebond mécanique. Ça ne veut pas dire que vous avez gagné une croissance absolument mirifique. ça veut dire juste que vous avez repris l'activité. Sauf que, suivez-moi bien dans le, dans le petit signe que je viens de vous donner. Croissance 2020, chute de 8%, remontée de la croissance. Sauf que là, il y a un V... Et ce V, c'est la perte de production de richesse dans ce pays pendant un an et demi. Et la perte de production de richesse dans ce pays pendant un an et demi, elle n'est pas fictive. Elle est réelle, bien réelle. Qu'est-ce qui a permis, à un moment, donné, de l'endosser En partie, même si je pense qu'on aurait dû le faire autrement. Mais c'est notamment, par exemple, le chômage partiel. C'est-à-dire que c'est notamment des sommes qui ont creusé un déficit, puisé dans ce qu'on appelle la dette Covid, je vous recommande un très bon livre que vous pourrez acheter à la sortie, et qui ont permis et qui ont permis que l'économie ne croule pas totalement. Mais la question, elle est, qui va payer Qui va payer cette perte de production des richesses Ça, c'est intéressant, parce que ça, ça nous ramène à une guerre de classe basique et banale. Est-ce que c'est le capital, ou est-ce que c'est le travail Toute la question est là. Eh bien, c'est bien répondu. Sous Emmanuel Macron, il veut que ce soit le travail. Et notamment par quelque chose qui a été mis en place depuis 30 ans, on connaît, dont on connaît les effets. Il nous annonce à l'avance que dans les cinq années à venir, il va y avoir le baisse historique des dépenses publiques dans ce pays pour commencer à rembourser la dette Covid. C'est ça qu'ils nous annoncent. Et pour être sûr en plus qu'on va la rembourser, ils nous disent que non seulement il y a la fameuse règle d'or de 3% des déficits, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais en plus, ils vont voter une loi organique qui fera en sorte que l'Assemblée sera corsetée pendant 5 ans sur les dépenses définies à l'avance. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça. Non ça a été budgété, voté au Parlement dans les années, à partir des années 90 et où, à l'inverse de ce qu'on faisait pendant des années dans ce pays, c'est-à-dire définir les besoins en matière de santé et trouver les recettes, eh bien, on a fait l'inverse, on a défini les recettes qu'on voulait y mettre et à partir de là, les besoins. C'est tout la catastrophe qu'on a vue en termes de santé publique. Ils veulent faire ça au budget de la nation. Donc voilà Macron. Je vais venir à l'alternative pour dire une chose. Le seul candidat capable d'aller au deuxième tour de cette élection qui s'oppose radicalement, qui propose un projet alternatif radical face au néolibéralisme, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ça la, la réalité de ce qui est aujourd'hui devant nous dans le paysage politique. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et donc euh, l'idée c'est exactement de faire l'inverse de ce que vient de faire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron c'est l'idée que les intérêts particuliers des plus riches si on les gave, encore plus, finiront par redistribuer de l'argent, servir au plus grand nombre. On vient de vous prouver que ce n'est pas vrai. Donc nous, on part de l'optique inverse. On pense qu'il faut d'abord servir les besoins de la population et l'intérêt général, et au service de ça, et en conséquence de ça à la fois, c'est-à-dire c'est l'effet et la cause, eh bien, c'est au service d'une politique de plein emploi. Comment on a le plein emploi, et comment, en réalité, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, Comment on fait en sorte qu'on redistribue différemment les revenus du travail et du capital, cette fois-ci en faveur des revenus du travail, contrairement à ce qui a été fait pendant 30 ans. La première chose, bah c'est tout simple, on augmente les salaires. Voilà. Pour commencer à revenir là-dessus, on augmente les salaires. Donc on passe à 1 400 euros net par mois tout de suite, puisque c'est la manière de, pour l'État d'intervenir sur cette question. Et puis on lance... Euh, des accords, des négociations non pas par entreprise, parce que là le rapport de force est souvent défavorable aux salariés mais par branche pour l'augmentation généralisée des salaires sauf qu'on donne des règles et des lois règles et lois par exemple désormais dans une même entreprise vous ne pourrez pas augmenter de, vous ne pourrez pas avoir des salaires 20 fois supérieurs au salaire le plus bas ça c'est une règle elle est modérée hein. on a pris ça au niveau des syndicats européens mais elle existe, deuxième règle à partir du moment où vous versez des dividendes, vous devez faire en sorte que les salaires connaissent la même augmentation que les dividendes. S'il y a 25% d'augmentation de dividendes, alors il y a 25% d'augmentation de salaire. Croyez-moi, ça va en refroidir certains. Ça, c'est des mesures qui permettent justement d'impulser une augmentation des salaires. Comment on augmente aussi, je veux dire, les revenus du travail Eh bien, on dégèle le point d'indice des fonctionnaires et on revient sur les 20 ans qui ont coûté quasiment 20% de leurs revenus aux fonctionnaires. Comment on met aussi de l'argent dans les revenus du travail Eh bien on considère que quelqu'un qui est à la retraite, il vit de revenus du travail. Et qu'à partir de là, il n'est pas possible que quelqu'un qui soit à la retraite soit en dessous du SMIC dans ce pays. Donc pas de retraite en dessous du SMIC. C'est également vrai pour les jeunes. Nous on continue à considérer, c'est un vieux terme hein, qu'on utilisait, je pense que je ne suis pas le seul ici euh, dans le temps, on parlait des étudiants, des lycéens professionnels comme des, des jeunes travailleurs en formation. Et bien des jeunes travailleurs en formation, ils ont le droit de gagner leur vie pour faire leurs études. Et c'est pour ça qu'on propose un revenu garanti jeune de 1063 euros à toutes ces personnes, de façon à ce qu'ils n'aient pas besoin d'aller faire des travaux précaires et je ne sais quoi, ou ubériser pour se payer leurs études. Ça, c'est, j'allais dire, la question du partage des revenus du travail que je viens de vous présenter. Et puis, il y a évidemment le partage du temps de travail lui-même, qui, quand vous y réfléchissez bien, est aussi la façon de récupérer un moment du revenu du capital. Parce que que, que fait le capital Que fait le capitalisme Si ce n'est de nous voler du temps de travail. Donc la question, c'est que quand vous abaissez le temps de travail de tous pour le répartir sur tous et permettre à plus de gens de travailler, eh bien là aussi, évidemment, vous allez euh, rééquilibrer ré ré partage, le partage du travail en faveur des. des en faveur des revenus du travail. Donc ça consiste à revenir à vraiment 35 heures, que ça soit la norme. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 37 heures et des 35 heures qui soient réellement payées au prix où aujourd'hui les gens sont payés. Ça veut dire qu'on pénalise les heures supplémentaires, ça veut dire qu'on va vers une sixième semaine de congé payé. Et ça veut dire bien évidemment aussi que, et nous sommes la seule force qui est capable de gagner, qu'il propose, on va vers la retraite à 60 ans. Après 40 années de lutte de cotisation et sans décote. La manière aussi de remettre de l'argent dans les revenus du travail, c'est la lutte contre la précarité, je l'ai dit, qui a galopé avec Emmanuel Macron. Je commencerai par les, les travailleurs des plateformes Uber. Ce n'est plus supportable la situation qui est présentée. On a une collègue députée européenne, Leila Chabi, je vous demande de l'applaudir, qui a fait passer. Au niveau du Parlement européen, le fait qu'on requalifie justement, que Directive requalifie les travailleurs des plateformes ubérisées en salariés. C'est ce que nous proposerons dans notre programme parce qu'on voit bien que c'est tout sauf des auto-entrepreneurs, je veux dire, euh, pouvant définir leur temps de travail haut. Ce sont juste les dites l'heure, des travailleurs à la tâche. Ça veut dire aussi que euh, dans cette lutte contre la précarité, il faut proposer à ceux qui le souhaitent la titularisation des 1,1 million de contractuels qui travaillent dans la fonction publique et ça veut dire aussi bien évidemment que dans les entreprises il faut encadrer le, le, le, le, le recours au CDD temps partiel, 5% maximum dans les très grosses entreprises 10% dans les PME ça c'est aussi quelque chose d'évidemment très important, je terminerai sur le quatrième axe pour justement créer de l'emploi ben, c'est tout simplement d'en créer et pour créer de l'emploi, l'État commence par créer de l'emploi là où, sont, où justement il a la possibilité de le faire, c'est-à-dire dans la fonction publique, dans l'État. Il faut remettre l'État en mouvement et en route dans ce pays. Et pas seulement les policiers, pas seulement les policiers, comme le propose Emmanuel Macron. Nous, on considère que l'État, c'est d'abord l'État social, que ce n'est pas possible qu'on ait supprimé depuis 2008, 2007 158 000 postes de fonctionnaires que Macron a continué une véritable curie euh, sur euh, les, les, les ministères, je pense par exemple le ministère de l'Environnement. De, de Donc vous pourriez tous vous dire que bah, théoriquement ça devrait être un ministère protégé vu que la question environnementale soi disant est, est prioritaire. Eh bien ce ministère a encore suppris, et vu la, la disparition de milliers de postes sous Emmanuel Macron, ce qui fait que pour beaucoup... C'est devenu pour beaucoup simplement un guichet, le disent les, salles, les fonctionnaires du ministère de l'Équipement, l'Environnement, en, enfin, pardon. c'est un guichet qui fait que quand il y a tout d'un coup des plans de relance, des plans euh, euh, sur, euh, euh, sur la comète, sur la question environnementale, ils ne servent en réalité que réorienter vers le privé. Il faut donc renforcer ces ministères, ministère des Finances, ministère de l'Environnement, en, etc. Et puis, évidemment renforcer les services publics au service d'une grande idée qui est la nôtre, qui est la question de la planification écologique. La planification écologique, c'est absolument fondamental et central dans notre discours. Et c'est d'ailleurs ce qui nous sépare aussi des autres candidats de gauche. C'est que nous, on pense que pour faire respecter la règle verte que nous voulons constitutionnaliser, c'est-à-dire ne plus consommer et produire ce que la terre ne peut absorber, il faut envoyer un cap au niveau de l'économie ça c'est une première chose, à travers des lois, des règlements, mais évidemment aussi des services publics débarrassés de la concurrence, qui soient à nouveau des services publics à monopole, que ce soit le transport, l'énergie, la santé, etc. etc. Ça c'est nécessaire partout, et on a calculé, on a calculé ce que ça donne. Ça donne par exemple, je donne que quelques exemples, un très actuel, il faut recruter 243 000 personnes dans l'aide à l'autonomie des personnes âgées. Ça concerne les aides à domicile, et je, de, tiens, je tiens à ce moment, à, à ce moment du, de mon intervention pour saluer tous ceux qui ont été en première ligne pendant cette crise Covid, qui n'ont même pas été récompensés par le Ségur de la santé. Je parle des, des, des métiers médico-sociaux, des métiers des travailleurs sociaux, des métiers du lien. Des ambulanciers, je ne vais pas tous les citer, mais je les considère ainsi, qui se retrouvent très souvent avec non seulement des statuts de misère précaires, mais en plus avec des revenus toujours plus inférieurs. Eh bien, il faut recruter 243 000 et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'EHPAD à but lucratif dans ce pays. Et si pour ça, il faut une nationalisation temporaire de ces EHPAD, nous l'assumerons de façon à les redistribuer à la collectivité sous forme d'association et en tout cas tout ce qui n'est pas lucratif. Ça veut dire aussi que nous ambitionnons d'embaucher 190 000 personnes dans l'éducation nationale en 5 ans, dont 60 000 immédiatement. Ça veut dire que nous considérons, tout en revalorisant leurs revenus, qu'il faut 100 000 soignants de plus à l'hôpital. 100 000 soignants de plus à l'hôpital. Et ce qui me permet, quand j'évoque cette question, de dénoncer l'hypocrisie d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement. Parce que le pass vaccinal. Qui est une atteinte aux libertés fondamentales, qui fait en sorte d'organiser la sous-citoyenneté de millions de nos concitoyens, qui organise un contrôle généralisé sur les millions d'autres, eh bien, ce post-vaccinal, on sait très bien qu'il ne servait à rien d'un point de vue sanitaire, on pouvait très bien toujours travaillé à l'idée de convaincre plutôt de contraindre, mais par contre, il servait à ne pas regarder le bilan désastreux du gouvernement en matière sanitaire, à commencer par le fait d'avoir continué à fermer des lieux d'hôpitaux pendant la crise Covid à hauteur de 5700 l'an dernier. Il faut, nous le disons, recruter 300 000 emplois jeunes. Je, je, je, je m'arrête juste de ce secondes là-dessus. On l'avait proposé, parce qu'il nous dit souvent, vous ne faites pas de proposition, on l'avait proposé tout de suite Dès qu'on avait fait notre un, propre commission d'enquête sur le Covid, premier confinement, on avait fait des mesures. Et dans les mesures, on s'est dit, bon, attendez, il va se passer quelque chose, on en a pour plusieurs années. Donc, au lieu que les jeunes se retrouvent, jeunes diplômés se retrouvent au chômage, créons tout de suite 300 000 emplois jeunes, bien rémunérés, 50 garanties d'emploi, et qui pourront, par exemple, aller dans les écoles. Alors vous me direz, faire quoi dans les écoles Eh bien, s'ils invitaient dans les écoles. On aurait pu organiser la société en roulement dont on parlait et qui faisait, par exemple, qu'on organisait tout de suite des classes en demi, des cours en demi-classe, de façon à ne pas laisser se développer encore plus l'épidémie. C'est vrai d'un point de vue sanitaire, etc. Ça, c'est, j'allais dire, les, les, les créations de poste Je reviens sur la bifurcation écologique. On va investir 200 milliards dans la bifurcation écologique. On va en faire en sorte que on, on, on rénove et on isole totalement 700 000 logements par an. On a été chercher les chiffres non pas comme j'ai entendu quelqu'un ce matin parler dans le scénario Mégawatteur, j'ai entendu ça ce matin à France Inter, je ne sais pas si j'ai entendu ça, non ça s'appelle négawatt, c'est très sérieux, et ça ne propose pas, contrairement à ce qu'a dit la personne, à interdire la construction de médiums individuels à partir de 2050 comme si on voulait faire peur aux Français. Je laisse de ce côté cette petite point de polémique, je ne cite pas la personne, mais on va faire 700 000 logements isolés par an. On va aussi faire en sorte par exemple de remettre en route le fret de ferroviaire, et ça, ça veut dire une chose opposée au tout camion, ça veut dire que le fret ferroviaire, et eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, contrairement aux lignes Nice-Marseille qui viennent d'être créées, ça veut dire revenir sous l'ouverture à la concurrence. Demain, il y a une grosse manifestation sur ce thème dans ma circonscription. Je suis très content d'être à Nice, mais j'aurais bien été avec les cheminots pour leur dire. Ça veut dire aussi, enfin, qu'on va faire un grand plan vers le 100% énergie renouvelable. Parce que la solution pour lutter contre le réchauffement de la planète, de, ce n'est pas de jouer au docteur l'amour du nucléaire, ce n'est pas de relancer un programme d'EPR dont nous savons que la seule EPR construite en France n'est toujours pas en marche dix ans après qu'elle qu que normalement elle ait commencé à l'être et qui a coûté quatre fois plus cher dont on connaît les problèmes de soudure dont tous les plans ont été dévoilés un peu partout publiquement jusqu'à la taille des écrous et dont nous savons que pas un endroit dans le monde il n'y a une seule centrale EPR qui soit en état de fonctionner. On s'y refuse on s'y refuse d'abord parce que ça coûte très cher, on s'y refuse parce qu'on n'a pas de souveraineté énergétique, parce que je rappelle que l'uranium ne pousse pas en France, et que ça explique beaucoup des politiques de France-Afrique et néocolonialistes que nous menons, et puis aussi, et puis aussi on s'y oppose, on s'y oppose aussi parce que justement, les déchets nucléaires, on ne sait pas quoi en faire, et que je trouve que les gens qui prennent ça à la légère sans se soucier de ce qu'on fera dans 200 000 ans quand on ira déterrer des déchets qui seront toujours aussi dangereux, eh bien, se comportant. Voilà, ça, c'est des mesures évidemment importantes. Elles coûtent de l'argent. Elles coûtent de l'argent. Elles, des... Elles rapportent aussi beaucoup d'argent. C'est là-dessus que je vais conclure. Bon, je ne vais pas vous énumérer, vous trouverez dans le, dans le dossier plein emploi les dizaines de milliards que coûtent effectivement ces mesures. On ne dit pas le contraire. Mais ça rapporte de l'argent. Pourquoi Parce que quand vous créez un million d'emplois, vous créez des cotisations sociales, vous créez des rentrées fiscales. C'est-à-dire que vous avez un cercle vertueux qui se met en place où, en relançant la consommation populaire, eh bien, ça s'améliore. Et figurez-vous, il y a un pays qui vient de nous donner l'exemple. Alors à leur mesure, hein, ça va peut-être vous étonner, mais c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, face à la crise Covid, ils ont mis non pas 6% du PIB comme nous, mais 25% de leur PIB. Et figurez-vous qu'ils ont choisi de doper la consommation populaire. Et le bilan, c'est que la pauvreté a descendu aux États-Unis. Alors ils partaient plus loin, hein, c'est sûr, mais ça montre juste quel mécanisme peut être effectivement mis en place à une plus grande échelle, comme nous le proposons. L'argent, on va aussi le trouver dans la fiscalité. Parce que aujourd'hui, quand on calcule, quand on propose une fiscalité différente, revenir sur l'ISF, revenir sur la flat tax, qui est ce bouclier du capital. Revenir sur ces cadeaux mirifiques aux entreprises, par exemple le CICE, 20 milliards d'euros par an, qui n'a pas rapporté quasiment un emploi en 5 ans, quand on revient sur le fait aussi de faire en sorte que les entreprises multinationales qui travaillent en France soient imposées réellement sur leurs bénéfices et non pas ce qu'elles déclarent, etc., etc. Et bien quand on revient notamment, ne serait-ce que sur les cadeaux mirifiques d'Emmanuel Macron capital dont je vous ai parlé, on Encaisse rapidement 120 milliards d'euros par an en plus. Vous voyez, il y a de quoi faire. Et ce qui nous manquera comme argent, oui, nous assumons de faire en sorte que nous ne respecterons pas les déficits à 3%, parce que la dette, ce n'est pas forcément négatif à partir du moment où ça paye les investissements et justement les investissements de demain. Et ce qui est plutôt négatif, c'est les politiques d'austérité que nous promet Emmanuel Macron. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement en termes de fiscalité, en termes de finances, en termes d'économie. Une dernière chose, une avant-dernière chose, c'est que pour tout ça, il faut rompre avec les traités européens. Voilà. Ne croyez pas, tous ceux qui vous disent qu'on peut faire ça dans les traités européens, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'en ai cité un exemple Alors, l'ouverture à la concurrence. Si on revient sur l'ouverture à la concurrence, c'est contraire aux traités européens. Donc nous, nous assurons une chose très simple. C'est que tout ce qui sera nécessaire pour faire notre programme, qui sera contradictoire avec les traités européens, eh bien, nous désobéirons au traité européen. Et figurez-vous le fait de désobéir au traité européen. Quand vous êtes la deuxième puissance économique en Europe, quand vous êtes bientôt le pays le plus peuplé, eh bien, ça vous sert de rapport de force pour négocier justement de nouveaux traités dans un sens qui soit plus positif pour l'intérêt général, pour la bifurcation écologique. En tout cas, ça vous met, j'allais dire, dans une bien meilleure situation que d'aller toujours en reculant, en acceptant l'ordolibéralisme à l'avant, comme l'ont fait les différents présidents de la République. Voilà ce que nous voulons dire. Et moi, je suis sûr d'une chose, c'est que si nous faisons ça, la France, elle n'a jamais été aussi grande que quand elle est en respect de ses valeurs, en respect de ses principes, tout simple. Seul pays au monde qui sont ses frontons de ses mairies, à liberté, égalité, fraternité. Ces trois termes-là, moi, je pense que si nous en ressaisissons au service d'un programme alternatif, croyez-moi qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui nous regarderont, qui se diront, les Français Français, c'est peut-être intéressant, il y a quelque chose qui se passe. Autrement dit, si on change en avril et en juin prochain, la situation dans ce pays, on peut la changer pour l'Union européenne, mais on peut la changer aussi dans le monde. Il y a plein de peuples et de pays qui n'attendent que ça. Voilà ce que je crois. Voilà ce que je crois. Et ce dont je suis certain, je ne sais pas si vous avez eu les sondages, je terminerai juste là-dessus. Les sondages, pendant des jours, ils nous ont mis à 8-9%. Alors c'était des sondages bizarres qui avaient pour particularité de sonder uniquement ceux qui voulaient voter. Donc vous aviez un panel, 1500 personnes, on prenait la moitié, on ne le disait à personne. Franchement, des panels réduits à 700 et puis on vous disait ben voilà, ça donne ça. Bon, chacun sait que chez nous, les plus... on, a un, on a un électorat hésitant. Les classes populaires, des jeunes, etc. Donc, il faut convaincre. Et progressivement, ces sondages-là dont je vous parle, maintenant, ils sont à 11, 11 et demi. Ça progresse sans arrêt. Il y a les autres sondages plus classiques qui nous donnent jusqu'à 13 qui nous met à deux, entre deux, tous ces sondages, entre 2 et 4 points du deuxième tour. Eh bien, moi, je vous assure une chose en deux mois, on va être au deuxième tour. Et si on est au deuxième tour, on aura une majorité pour battre le néolibéralisme et pour faire en sorte que l'avenir en commun soit le programme du prochain gouvernement que nous installerons dans ce pays. Merci à vous. Mais, mais dans son intervention, Eric a déjà répondu à la moitié des questions. <rire> Donc, je vais euh, juste donner les... Alors, je, je, pour ceux qui ont posé la question, je, précie, je précise les trois questions auxquelles il a répondu parce que ce serait quand même dommage qu'il ne sache pas qu'il a répondu. J'ai eu, eu une question sur le CICE, Eric a répondu. Euh, j'ai eu une question sur le, la dépendance des personnes âgées, pareil, Eric a répondu en indiquant ce qu'on comptait faire dans ce domaine. Euh, et, et enfin, j'ai eu une question sur comment diminuer le trafic routier des camions en particulier, pareil, Eric a répondu. Donc je précise que ces questions ont été posées. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir dessus. Alors maintenant, j'ai trois autres questions que je vais citer. Puis vous verrez entre vous trois qui répond. J'en ai une sur les quelles réponses la France insoumise compte apporter aux propositions de Carl Zéro sur la protection des enfants. Bon, je ne sais pas qui de vous trois est capable de répondre. Ça va être Hugo. J'ai une, une autre question. Je pense que c'est Eric qui va répondre sur la réduction de l'évasion fiscale. Et j'ai une troisième question sur l'indépendance des médias par rapport à la prise de contrôle d'un certain nombre de médias par les milliardaires. Et il ah, y, y a une quatrième question qui vient de m'arriver, c'est comment réorganiser la police quand il y a des factieux à l'intérieur et une corporation qui s'est consolidée dans un pouvoir qui échappe à l'État. Voilà, je, donc c'est une quatrième question. Je vous... Oui, et, y a, et ne faut-il pas soutenir Jérôme Rodriguez, Jérôme Rodriguez -moi, et, les, et les jeunes arrêtés à Montpellier Donc ça c'est Hugo qui est très sollicité. Un peu bref, hein, qu'on puisse après finir. Ok. Euh, juste avant, parce qu'il bon, y a un paquet qui sont... De... Quelques-uns qui sont déjà partis. Est-ce que... Euh, pour qui c'était la première fois une réunion euh, ici ce soir Est-ce que oh, vous pouvez lever la, lever la lever main okay. oh, C'est important... C'est important que vous, vous le voyez vous-même, ceux qui ont levé la main, et que les autres qui n'ont pas levé la main le voient aussi. Et que... Ici, ce soir, une réunion publique avec la France Insoumise... Euh... Non, pas la première fois ici, dans cette salle... Mais... Moi aussi, c'est ma première fois. Hein. Euh... Non, mais c'est important, parce que comme on fait ces réunions-là pour faire une campagne militante, chercher à convaincre, à attirer des personnes à la politique, bah, on a fait la démonstration. Et, et, et C'est important de, de se le rappeler. Alors sur Carl Zero, effectivement, j'ai vu, euh, vu la vidéo qu'il a faite, puisqu'il a interpellé les différents candidats. Apparemment, on n'aurait pas répondu. J'ai vu passer la vidéo, j'ai vu avec le national, etc. En fait, là, là, on répond déjà à la question... Euh, et à ce que propose 15 autres, dans différents passages de l'avenir en commun, puisque la question de l'enfance et des violences faites aux enfants et des violences intrafamiliales est une question qui peut être traitée sous différents angles, et notamment sous l'angle répressif, évidemment, la répression de, de ces actes. Euh, clairement, euh, ce sera détaillé dans le livret sécurité que je, je supervise, entre autres. Euh, nous, quand, euh, quand on explique qu'on veut remettre l'essentiel des effectifs, enfin, doubler les effectifs à minima de police judiciaire, c'est notamment pour faire en sorte qu'il y ait des effectifs dédiés aux brigades de protection qu qu'on appelle les protections de la famille, ils ont changé le nom il y a quelques années, et notamment sur les violences intrafamiliales, parce que vous ne pouvez pas faire des enquêtes si ça ne fonctionne pas, et vous ne pouvez pas faire en sorte que tout ça fonctionne si vous n'avez pas les signalements qui vont avec. Et les signalements ne viennent rarement de la famille elle-même, parfois et souvent euh, des enfants. Et donc, ça renvoie à tout ce qui a été raconté par Eric sur l'éducation nationale et sur le renforcement de l'éducation nationale pour avoir des personnels dedans. Et quand je vous dis des personnels dedans... C'est aussi un truc qui s'appelle, que tout le monde a oublié, qui aurait pu nous être aussi très utile pendant la pandémie, en plus de ceux des emplois jeunes qu'on aurait pu faire pour doubler les classes, ça s'appelle la médecine scolaire. Ce truc qui est ravagé. J'ai un ami qui est médecin et qui vient de rentrer à la médecine scolaire il m'a raconté, euh, je ne sais plus combien d'établissements il a, euh, pff, et il est censé faire passer les tests en plus pour la dyslexie et les, les toutes les, les pathologies anxi-là. Et il me dit bah, « si j'envoie 10% je suis content hein. ». Euh... Non mais c'est bon, Donc évidemment il faut du répressif et il faut s'attaquer aux causes de tout ça et les causes aussi de ces violences euh, intrafamiliales, euh, ce sont également euh, euh, la, la société viriliste et patriarcale dans laquelle on vit. Les choses vont de pair, sans mauvais jeu de mots. Mais euh, c'est important qu'on y mette euh, de l'ardeur là-dessus. Donc oui, on prend au sérieux ces sujets-là et ils seront traités à la hauteur des enjeux. Et la meilleur moyen de les traiter, c'est de mettre du service public, encore une fois. Et il n'y a pas 36 000 candidats qui vous proposent de mettre des services publics partout ou d'embaucher des fonctionnaires. C'est Jean-Luc Mélenchon et c'est dans le programme L'Avenir en commun. Je fais d'une pierre deux coups, euh, tant que j'ai le micro, euh, sur... Bon, Jérôme, j'ai lu ce matin au téléphone... Euh, voilà, donc il a, il a eu connaissance de nos soutiens respectifs, soit ceux de François, ceux d'Eric du mien, enfin bref divers et variés ceux de Jean-Luc pour le, le convoi de la liberté d'Adrien, enfin bref on a toujours été à ses côtés, aux côtés de tous ceux qui ont été martyrisés, euh, qui ont été jugés euh, arrêtés arbitrairement, jugés arbitrairement et je vous rappelle que dans notre programme il est indiqué quelque part que d'ailleurs nous poserons la question de l'amnistie euh, d'un certain nombre de gens qui ont été criminalisés pour leur action politique et syndicale Les syndicalistes, les syndicalistes, les gilets jaunes enfin tous ceux qui ont été criminalisés du fait de leur action politique les lanceurs d'alerte bon. on m'a dit de faire vite donc si vous voulez que je fasse vite il ne faut pas que je parle de tout non plus hein. voilà. et euh, je terminerai euh, en, en, donc sur la police et les factieux bon. on, a, on a quand même un, une expérience, un retour d'expérience un peu particulier c'est que Pierre Jox quand il est arrivé au ministère de l'intérieur il a eu le problème auquel nous allons sans doute être confrontés je rappelle que la police à l'époque c'était pas non plus les bisounours, tout ça, euh, hein, c'était pas génialissime, c'était pas l'extrême gauche. Euh, bon. Donc il est arrivé là, il a fait une réforme par la formation initiale déjà d'abord, par la formation continue, par le changement de doctrine, la police de proximité de l'ilotage. et effectivement il y a eu des résistances dans la police. Il hein. euh, y a des policiers qui ont manifesté devant le ministère de l'intérieur à Beauvau. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé les gendarmes, il a interdit la manif déjà, il a envoyé les gendarmes. Et ensuite il en a révoqué euh, quelques-uns qui ont quitté la police nationale. Eh bien je peux vous dire que nous ferons la même chose. Si des policiers manifestent en armes, je rappelle que c'est illégal et c'est ça la définition d'un comportement factieux. C'est ça la définition, c'est de mettre en cause les institutions en manifestant en armes. D'accord C'est pas, pas une autre définition, c'est le bon mot pour décrire la bonne situation et les bonnes choses. Donc on aura encore besoin des gendarmes euh, à un moment euh, dans, dans, dans l'histoire et c'est important de le dire. Après il ne faut pas surévaluer, il ne faut pas nous-mêmes s'auto-intoxiquer en quelque sorte de ce à quoi nous allons devoir faire face. Je vous rappelle que les principaux mouvements de policiers pendant euh, le quinquennat d'Emmanuel Macron se sont faits en dehors des cadres syndicaux. Vous l'avez oublié vous Moi j'ai suivi ça de près, les policiers en colère, vous vous souvenez de ce truc là en dehors des cadres syndicaux. Là, il y avait des milliers de policiers qui sont allés manifester et dans la rue et devant leur commissariat, etc. Et le deuxième, ce sont les policiers qui travaillaient les, la nuit. Ils avaient créé leur truc qui s'appelle Option Nuit. Euh, et ils avaient eu très très vite des, des dizaines de milliers de policiers qui s'étaient inscrits sur la plateforme, leurs revendications, parce qu'ils avaient des revendications sociales. Pas des revendications autoritaires ou sécuritaires pour avoir l'arsenal je ne sais pas quoi, hein, ou que le problème c'est la justice. Non, ce n'est pas ça le sujet. Euh, C'était des revendications euh, sociales et d'organisation euh, du travail. Donc, on sait par ailleurs que le programme que nous proposons là, il y en a un certain nombre qui verront très bien que ça va améliorer leurs conditions de travail. Et nous nous donnerons des garanties aussi. Et puis, il ne faut pas oublier, moi, je, je, je parle en connaissance de cause, j'étais fonctionnaire du ministère de l'Intérieur enfin, Je suis toujours ma carrière gelée, je, je suis en disponibilité de droit, voilà, comme chacun sait. Euh, oui, mais alors, j'ai géré le, la comptabilité des services de police et de gendarmerie. Je payais les factures. Hein, donc, euh, voilà, j'ai fait de mal à personne. Voilà. Peut-être à des entrepreneurs et qui on n'a pas payé assez vite, mais bon, ça, éventuellement. Euh, mais ça m'a permis d'observer une chose, c'est que même dans les services administratifs dans lequel j'étais, il y a une culture très particulière au ministère de l'Intérieur, c'est que globalement les gens obéissent. Et c'est pas une blague, c'est pas une petite chose en fait. Et donc demain, ils obéiront. Ils obéiront. Alors Jean-Luc l'a dit parfois avec un peu de vigueur, et la raison, parce qu'il faudra. Voilà, mais ils obéiront et ceux qui n'obéiront pas, ils se mettront en faute. Et s'ils se mettent en faute ou s'ils si continuent à avoir des comportements racistes, discriminatoires, illégaux en réalité, ils passeront dans la moulinette du contrôle externe du défenseur des droits qui sera renforcé et nous nous engageons, contrairement à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, à ce que 100%, des demandes, 100 des demandes de sanctions disciplinaires que fera le défenseur des droits soient appliquées. 100%. On lui renforcera ses effectifs parce que c'est pas avec les 7 personnes aujourd'hui, chez le défenseur des droits, qu'il peut faire les enquêtes. Hein Donc c'est un ensemble euh, qui se tient, c'est à la fois des améliorations de conditions de vie, c'est le fait de se faire respecter, et de, de, de, de respecter les, les ordres et de mettre à l'écart ceux qui ne voudront pas plus être dans la police. Et ça tombe bien, s'il y en a qui s'en vont, il y en a d'autres qui auraient sans doute beaucoup plus leur place et je pense notamment à un certain nombre de femmes, qui aujourd'hui sont trop absentes de ce genre de métier et qui ont aussi toute leur place, comme les hommes. Ouais, il va laisser deux questions. Donc, l'évasion fiscale, je serai rapide. Euh, en gros, c'est 80 milliards d'euros par an qui sont volés euh, à l'État et donc à nous. Euh, donc, comment on y fait face D'abord, euh, euh, on n'y fera pas face euh, sur l'ensemble des revenus euh, d'un coup, de coup de baguette magique. La première chose qu'il faut, c'est. Renverser, je vous en ai parlé tout à l'heure, le fait d'arrêter de supprimer des postes à Bercy. Voilà. La direction générale des impôts, elle a des dizaines de milliers de postes supprimés depuis des années, et ça s'est accentué sous Emmanuel Macron. Donc il faut embaucher massivement, parce que la première chose à faire pour traquer euh, les délinquants euh, fiscaux, c'est euh, eh de renforcer Bercy. La deuxième chose, euh, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous appelons cet impôt universel sur les entreprises, c'est assez simple, c'est un, un économiste ne demandez pas les détails, mais qui s'appelle Gabriel Zuckman, avec qui d'ailleurs on travaille, qui a, qui a travaillé là-dessus, euh, et qui euh, euh, a établi euh, le fait qu'on peut établir les véritables bénéfices des entreprises en comparant leur chiffre d'affaires et ce qu'ils déclarent, et que donc il y a une rectification. On pense qu'on peut gagner 26 milliards d'euros par an avec euh, ce système. Le troisième, c'est euh, ce qu'on ce qu a appelé euh, longtemps l'impôt universel sur les fr Français qui partent à l'étranger. Alors au débat... Il y a cinq ans, on avait dit bon, on va, on va imiter les, les États-Unis qui euh, quelque part estiment qu'un contribuable qui part des États-Unis reste américain et qui donc il faut aller chercher partout. Très franchement, moi j'ai fait une, une mission à l'Assemblée sur ce point. Euh, je, je, je doute de l'efficacité, ne serait-ce que parce que nous ne sommes pas les États-Unis, il n'y a pas les mêmes moyens, j'allais dire de rapport de force. Et puis, je rentre dans les détails, mais si on changeait le statut euh, de, de la fiscalité en France, c'est pas sûr qu'on y gagnerait. Parce que euh, c'est pas plus mal d'avoir une fiscalité de résident. Bon, par contre, il y a des mesures très simples qui peuvent être mises en place, qui existent, il y a déjà des pays qui le font, c'est qu'on définit un certain nombre de pays dits à fiscalité privilégiée, on les repère, et par rapport à ces pays là, là par contre les français qui partent dans ces pays là, qui ont un certain revenu, euh, un certain seuil de revenu, et eh bien là, ont effectivement leur fait payer la différence d'impôts. Bon, la différence, c'est que là, il y a moins de, il y a moins de, euh, il y a moins de négociations bilatérales à mener, et c'est quelque chose de plus simple et qui aura à peu près le même effet. Donc, c'est une deuxième chose. Troisième chose, bien évidemment, euh, il faut faire en sorte, euh, j'allais dire, euh, que l'optimisation fiscale soit moins pratiquée, parce que le problème qu'on a dans le dans l'évasion fiscale, c'est qu'il y a une partie illégale, puis il y a une partie légale, c'est-à-dire on est aux frontières de la légalité. Ben ça, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va supprimer tout un tas de niches qui permettent ce genre de, de, de, de, de jeu fiscal, de façon à réduire considérablement euh, cette question. Ça, c'était la question sur la fiscalité. Il y en a eu une autre. Alors, moi, qui tu veux la faire, Bénédicte, sur la presse, ben, je vais, je vais, je vais, je vais m'y essayer. Le, le programme sur les médias n'est pas sorti, mais moi, je vais m'avancer un peu. Moi, je dirais tout simplement qu'il faut revenir au programme du Conseil national de la résistance. Voilà. Le programme de la Conseil nationale de la résistance, considérant que les médias étaient évidemment à pouvoir, avait dicté deux choses. Pas de transversalité, c'est-à-dire pas de, de, de personne qui peut posséder plusieurs médias, euh, presse écrite, presse... Enfin, à l'époque, la télé, c'était balbutiant, mais vous voyez le problème. Et surtout, le fait que quelqu'un qui était dans un secteur d'activité économique X ou Y ne pouvait pas détenir des médias. C'est absolument décisif parce que regardez bien, 90% des médias en France sont détenus de cette façon-là. Ce qui, évidemment, fait en sorte que les journalistes sont astreints euh, à, j'allais dire, plus euh, euh, faire en sorte de ne pas franchir certaines lignes euh, implicites, obéir, pour faire en sorte que les intérêts économiques de ces personnes-là soient respectés, intérêts économiques qui sont souvent ceux défendus par Emmanuel Macron, qu'on prend un peu mieux certaines orientations des médias, mais en plus de ça... Euh, bien évidemment c'est quelque chose qui euh, après permet tous les, les conflits d'intérêts, etc. Donc on reviendra à ce, à ce type de loi avec des aides publiques pour la, les médias, la, la presse indépendante et je crois que c'est évidemment important et avec aussi beaucoup plus de pouvoir dé, détenu à la fois par les salariés, les journalistes dans les médias en question, mais aussi par exemple pour le service public pour, euh, de, de télévision, pour les usagers qui pourront aussi avoir leur mot à dire, ne serait-ce que par exemple pour élire les présidents des chaînes de télévision. Je pense que ça serait des bons exemples à faire. Voilà. Ouais, simplement, euh, ajouter euh, un petit mot. Euh, déjà, je suis euh, très très fière d'être ici. Ah ouais, le masque, pardon. Et voilà, c'est ça. En fait, les femmes sont extrêmement disciplinées. On nous donne 15 minutes de temps de parole, on me parle 15 minutes. À l'Assemblée, on nous donne deux minutes pour faire une réponse. On utilise deux minutes et les hommes, eux, même à la France insoumise, en fait, ils parlent, ils parlent, ils parlent. <rire> voilà. <rire> Donc, juste vous dire que je suis très fière d'être ici ce soir. Il n'y a pas eu de, de questions sur l'égalité femmes-hommes. C'est dommage parce que ça aussi, c'est un constat que l'on a fait pendant cinq ans. C'est que cette question-là, souvent, on en parle, par exemple, la question des femmes, du droit des femmes, le, le 8 mars surtout, et le reste du temps, on n'en parle pas. Et le salaire, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, on n'en parle, parle pas énormément non plus. Donc juste se faire cette remarque entre nous, et puis surtout inviter les collègues femmes à se présenter aux législatives. Là. Ça serait très important que l'on soit plus nombreuses au sein de l'Assemblée.